Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour Zach en Roulib, 33ème émission de la saison, je suis ravi de vous retrouver, ça me fait super plaisir. On approche un petit peu de la fin, avant-dernière avant, avant dernière émission, je vous annoncerai le reste des invités au fur et à mesure, mais je peux déjà vous dire, en fait, en réalité, même pas besoin de le cacher, la semaine prochaine, j'aurai le grand Cyprien qui viendra se prêter un petit peu à l'exercice. La semaine d'après, ça devrait le faire, je pense, euh, Apex, le joueur de chez Vitality, CSGO, voilà, donc euh, on varie les invités et j'essaye de terminer le 28, ce sera la, fin de la... Saison avec l'immense et le grand euh, Jiraya. Voilà, mais là, il n'y a pas de euh, y a pas de, de, de validation encore sur celle-là. Je suis en train d'essayer de faire, mais en tout cas, c'est l'idée que j'ai en tête. J'espère que vous allez bien. Là, le chat, je vous vois, vous êtes super bouillant et je pense que c'est normal. Vous le savez pourquoi je le sais également, et je vais être honnête avec vous, c'est la 121 e au total de Zach en Roulib. Donc 121 émissions, c'est quand même pas mal, on a fait beaucoup. Et aujourd'hui, c'est l'émission qu'on m'a le plus demandé. Mais de loin, mais de loin, on masse pas, mais avec les questions. Et c'est quand Et c'est quand Et si Et machin Et Zach en Roulib avec Péfut. Eh bah ben Zach en Roulib avec Péfut, c'est aujourd'hui, et je me permets de le saluer. Bonjour Péfut, comment vas-tu monsieur Tu l'as fait, genre. Ça c'est officiel, c'est celle-là. On y est. Oh, tu mens. Vous avez vu comment il ment, la plus demandée, la plus Machin, c pas. Moi, j'y crois pas trop. Frère, c'est factuel. Ou des preuves. C'est factuel. Je ça, te, te réunirai bombarde. les preuves. Si es que... mentions, tes mentions. Bah oui. Ça me fait plaisir d'être là, frérot, et ça me vieillit. Par contre, carrément, j'ai les cheveux blancs, rien que d'y penser, parce que la dernière fois qu'on s'était face à face comme ça, c'était 4 ans, 5 ans. 2017, Eclipse. Et après, ça a coulé, Eclipse. Ça a coulé, mais pas nous. Mm. Ouais, mais Dja, ça peut-être coulé après cette interview. du coup. <rire> <rire> ça va quoi, frérot Ça va et toi Ouais. Un peu stressé, là, ça me fait bizarre d'être là. là. C'est pro. T es, t es, le décor, il est incroyable. T'as bien aimé le décor Ouais, j'aime bien. En plus, là, je commence à me mettre dans les mangas et tout. Je vois des mangas, là, animés et tout ça. Tu as l'air quoi euh, Je peux pas dire. Hunter Hunter, là. C'est bien, c'est bien. Bien. Ouais, bien. Je commence, là, je commence. Oh, c'est un très bon début. Ouais. T'étais venu avec la petite teinture, hein aussi. C'était juste pour toi. Hein. Si tu veux la même. Je... Enfin, c'était un pote à toi, il veut la même. Ah ouais, veux... le... Tu me dis, moi j'ai un bon coiffeur. Que le... vraiment. Le, le, le sujet fâche mmh. là, tu vois. Y a... Non, mais toi, c'est un choix en vrai. Ouais, ouais, ouais. c'est ouais, un choix. Ouais. De toute façon, là, c'était la dernière. Je pense que dans un an, si on refait un Zach en roue libre, serais... on sera pareil. Ah ouais, ouais. tu penses Ça recule là, je le sens. Toi aussi Là, dans le chat, ça... je vois pas le chat, mais ça doit dire ça recule là. <rire> ça recule ou pas, les gars Non, là, ça, là, va, ça, ça, va, va. ça va, ça va. C'est quoi T'as tu... ouais. la poteau de corner là, celle qui recule, par le devant ah Ouais, t'arrêtes de parler de ça. Viens, on parle d'un autre truc. On va parler d'un autre truc. Mais t'avais déjà rasé le crâne J'avais déjà. Et j'avais vu les prémices de ce qui va se passer bientôt. Tu verras, ça tire bien. Ans. Et ça va, t'as la petite ah barbe, ça t'aide. C'est pas mal. La barbe, ça passe. C'est vrai que chauve barbe comme toi, là, ça fait homme fort. Ah, mais il y a un côté frais, tu vois. Ouais, ah, j'aime bien ça. Ouais, mais j'aime bien mes cheveux, quand même. C'est lourd, c'est mmh. lourd. Bon, ça va, le frérot Bien rentré en France, tout va bien ces derniers jours Je suis rentré pour toi, en vrai. Vraiment Je suis rentré un peu pour ma famille et pour toi aussi, quand même. Bon, ça va, c'est cheese. jamais ma mère voit l'émission, Non, mais ça me touche, ah, c'est bien. C'est bien, on n'avait pas réussi à se capter. Déjà, la dernière fois, en le Covid, là j'ai dit, même si j'ai le Covid, j'ai la variole du sang, je viens. Donc là, <rire> fais attention à toi quand même, on sait jamais peut-être. C'est pareil hier, il y en a, il m'a dit ouais, PFU, tu vas avoir le Covid, j'ai dit même il a le Covid, on l'a fait. On va bien, bon, ça n'existe plus le Covid. Ah quoi. oui, c'est bon, on s'en fout maintenant. J'ai dit frère, on le fait, frère. Je, je voulais absolument le faire. J'étais très content de pouvoir. Alors pour ceux qui ne savent pas en fait, au tout début de Zaccholib que j'avais lancé chez Eclipsea quand on était mmh. ensemble avec Pefuite, on a déjà fait une émission ensemble, c'était à l'époque, c'était mmh. tout début, ça devait vraiment pas avoir la même gueule. Mmh. Je crois que qu'elle dure à peine 50 minutes, un truc comme ça. n'allez pas la voir. Non, n'allez pas la voir. <rire> De toute façon, comme je vous ai dit, j'ai fait comme si cette émission n'existait pas, donc on va tout refaire, comme d'habitude dans un corps libre le parcours entier. Donc j'ai fait mes recherches, j'étais dans le train, comme ça je me suis posé, j'ai noté plein de trucs, etc. Et sachez que le monsieur devant a une grande carrière, plus grande que ce que son visage ne laisse penser. Mais nous mmh. allons commencer gentiment et je vais euh, démarrer avec les prémices. La première question que je demande toujours dans un camp libre. Qui es-tu D'où viens-tu Quel âge as-tu Et quel a été ton parcours scolaire Je peux te répéter si tu veux. Alors, quel âge j'ai J'ai 25 ans. Euh, Péfut, je m'appelle Péfut sur Internet. Dans la vraie vie, ça, ça regarde ma vraie vie. J'avoue, j'ai jamais dit mon prénom. Il y a des théories là-dessus, etc. Un peu comme One Piece mais euh, voilà je garde ça pour la vie privée pas de problème parce que j'ai un peu peur d'internet je te cache pas et ouais j'ai 25 ans 25 ans euh, j'habite en j'habite à Dubaï mais faut pas trop le dire parce que les gens ils aiment pas trop quand on dit ça bon, tu as, as la de géo quand même qu ouais mais ma commune mais la tienne je sais pas du coup il y a aucun là, problème, tu problème on se dit, hein. non ils s'en foutent tu ouais. fous. Fout. Ouais. donc là en ce moment j'habite à Dubaï euh, je suis parti là euh, pour voir autre chose tu vois pendant 6 mois. mois ça fait 6 mois j'y suis là depuis septembre c'est cool, franchement, le cadre de ville est bien et tout. Mais à la base, moi, c'est 77. D'accord. Donc là, je suis revenu dans mon 77 et ça fait toujours plaisir de rentrer à la maison. C'est dans le loin mm. de Paris, quoi. Donc, arrêtez de dire le 77, <rire> c'est loin, parce que pour moi, le, le 78, c'est loin. 77, c'est bien, c'est pas... c'est vrai que c'est un peu loin, le 77. On Quelle est un peu loin de tout. Euh, à côté de Charles de Gaulle. Pas de dire la ville exacte, mais à côté, quoi. Pas de problème. Mm. Et t'as eu quoi un petit peu comme parcours scolaire, monsieur non, on parle d'école, ici. Ah oui, bon. ah oui En fait, c'est une prémisse pour en connaître un petit peu, tu vois. Non, euh, bah j'ai été au collège, j'ai eu mon brevet. Très bien. J'ai eu mon BSR je crois. Non, ASSR, ASSR. ASSR. On l'a tous eu, mais est-ce qu'il y a des gens dans le chat qui n'ont pas eu la SSR C'est impossible. Moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais j'en ai mis à moi qui l'a raté deux fois. Et comment c'est possible Très rare. des moi, questions sou... euh... Moi, j'ai le souvenir d'une salle remplie où il y avait même pas deux gens qui regardaient. Ça, ça notait les réponses côte à côte et tout. Ça trichait. Je pense que s'il a raté la SSR, c'est qu'il a dû rater d'autres choses. Dans ah ça. non, mais gros, j'ai ah pas ouais. eu de nouvelles de, sur ce qui est arrivé. Ah. Mais tu sais, c'était des boîtes de médicaments avec une tête de mort dessus et une voiture barrée. Est-ce que tu peux conduire après avoir mangé ah ces euh... médicaments ouais. Oui, du coup pas très intelligent. Ouais, pas trop. Euh, ouais, non, j'étais euh, au lycée, moi, j'ai été jusqu'au bac. Voilà, j'ai eu un bac euh, ES. OK. Voilà. On dirait pas, quand on me voit, les gens ils me disent ça à chaque fois. Ouais, non, t'as pas fait ES, t'as fait STMG. C'est préjugé, je ne sais pas pourquoi. J'ai fait ES et j'ai eu mon bac. Et j'avoue que j'avais commencé. En fait, j'aimais bien l'école. Franchement, j'aimais bien l'école. Genre, tu t'en sortais blanche. bien et tout. Genre, aller en cours, c'était agréable, oh, pas trop la mort. Au collège, ouais. Franchement, j'aimais bien. Après, c'est au lycée que ça a commencé à se détériorer, et ça correspond un peu à la phase de ma vie où je me suis un peu renfermé chez moi et j'ai commencé justement YouTube et délaissé un peu l'école. Ouais. Mais euh, à la base, j'aimais bien l'école. Mais ça, je crois qu'on le dit tous ça. En vrai. Au collège, j'étais sympa. Euh... Non, j'étais intéressé vraiment par l'école. Et, et malheureusement, au lycée, bah. Il y a beaucoup hein, qui ont ce choc collège lycée, hein, ne serait-ce que ouais. par exemple le fait d'être enfin, un peu plus on libre. De... On grandit, ouais, peut-être la liberté. Tu vois ouais. Genre, le lycée, pour moi, je me rappelle, bah, ça c'est un classique, mais tu vois, c'est les gens qui n'ont plus à aller en permanence quand ils n'ont pas d'heure de cours. Ouais. Tu sais, te rappelles, genre, ouais, Tu vois, peux quand rentrer chez toi, tu peux. Tu peux rentrer chez Au toi. Au collège, tu avais cette euh, fermeté qui faisait que tu ne pouvais pas faire ce que tu voulais. C'est ça, tu vois. Ouais. Le lycée, c'est les premières bêtises en plus. Il y a des ouais. gens, ils fument leur club devant le lycée, mmh. des trucs comme ça, machin. Il ah, y a ouais, des gens, ça les détourne un petit peu. C'est vrai. Et toi, du coup, au lycée, genre, euh... tu commençais à te renfermer un petit peu, tout ça, machin, et... mais t'as quand même bah, réussi à aller jusqu'au. En fait, moi, dans mes souvenirs, euh, je sais quand j'ai commencé YouTube, mais je sais plus si c'était en troisième ou en seconde. Ça devait être fin troisième, peut-être début seconde. Okay. Moi, j'ai le souvenir de ça. Je rentre au lycée, je commence à faire des vidéos. Euh, comme ça, hein. c'est vraiment, je le dis à personne, ça dure même peut-être euh, deux, trois ans, je le dis pas, tu vois. C'est moi, je le sais, il y a peut-être un pote à moi ou deux qui le sait, max, tu vois. Et je fais ça en plus de mes cours, quoi. Je rentre et je fais des vidéos, je joue à FIFA, machin. Comme ça, et euh, mais à la base, euh, ouais, j'ai eu mon bac, du coup, j'ai eu mon bac. As pas continué après ou t'as essayé quelque chose J'ai essayé quelque chose et c'était pas un truc qui me parlait, tu vois. Okay. Genre je l'ai fait plus par défaut qu'autre chose. C'était quoi Un peu comme vous, c'était un BTS immobilier. Ok. Et je me suis vite rendu compte que bah, <rire> je savais pas exactement ce que je voulais faire, mais je voulais pas faire ça, tu vois. Et ça a fait que j'ai commencé à y aller un mois, deux mois. Et au bout de deux mois, bah, voilà. j'ai raté le RER. Enfin, il y avait une panne de RER et le, je me suis dit, vas-y, il faut que je descende, il faut que je rentre chez moi, faire autre chose. Ça, ça t'a suffit pour niquer le peu de motifs qu'il y avait. Ça m'a suffit, ouais, voilà. Donc, euh, je remercie le RERB qui a souvent des pannes. Pour ceux qui sont là, ils doivent connaître un peu le RERB, je pense. Et ouais, euh, bah, du coup, ouais, le peu de motivation que j'avais. Tu sais, généralement, quand euh, déjà t'as pas de motivation de base, il te suffit de rien pour euh, ouais, divaguer. T'étais quand même un petit peu encouragé par tes parents peut-être à l'époque pour continuer des choses comme ça euh, Mon père, j'ai pas le souvenir qu'il s'occupait vraiment de mes études, euh, plus ma mère qui met pas de pression, tu vois. Ouais. Genre euh, elle espérait que je fasse un truc quand même, tu vois, comme tous les parents, je pense. Mais euh, après ma mère, elle savait déjà que je faisais des vidéos, mais elle m'a jamais euh, vraiment, entre guillemets, comment dire parce que moi, mon père, c'est vrai qu'il a eu une relation plus difficile par rapport à ça okay. que ma mère. Ma mère m'a jamais vraiment fait de commentaire sur ça. Mon père, lui, rapidement, quand il a vu que j'ai arrêté euh, le BTS, tu vois, il a dit mais YouTube, c'est pas un métier, donc ouais. euh, Classique. là, j'ai senti qu'il y avait une cassure, tu vois, à ce niveau-là, que je comprends en vrai, avec du recul parce que ce n'est pas la même génération, ils ne peuvent pas comprendre. Et même moi, euh, quand j'arrête ce BTS, jamais de ma vie, je me dis je vais gagner ma vie avec ça, tu vois. Ah ouais Ouais, non, j'avais commencé un peu à gagner de l'argent. Mais je me voyais pas euh, là être devant toi aujourd'hui. Jamais de la vie, je pensais que j'aurais encore un truc lié à ça. quoi. Ce qui est super intéressant, si tu veux, quand j'ai commencé à préparer cette émission, et c'est un truc que j'ai vu, et je ne m'en rappelais même pas, je m'en étais même pas rendu compte, tu as commencé les vidéos super tôt. J'aime bien que tu dises que mmh. c'est à peu près 15 ans, parce que ça colle tout à fait. Ça fait 10 ans. T'as 25 ans, tu as commencé en 2012. J'ai commencé à fait. 15 ans. Je et crois que c'était en juillet. Ouais, juillet 2012. Ouais, exactement, c'est ce que j'ai vu. Donc j'ai vu, tu as commencé sur FIFA 12 avec euh, du fut, du live commentary, des pack openings, des dailleurs du genre. mais 2012. C'était à l'époque, pour ceux qui se rappellent déjà Meta Call of Duty, tout ça machin, MW3, tout ça. FIFA, c'était déjà quelque chose, mais c'était pas non plus ultra big, mmh. mais direct es arrivé avec les classiques qui vont faire un petit peu la vie de FIFA. Comment est-ce que tu as proi avoir commencé ça à l'époque en 2012 En fait, j'ai eu des échecs avant ça, Allez, les raconte. gens ne connaissent pas. J'ai suivi le parcours classique d'un mec qui a, regard qui a eu le malheur de regarder des vidéos de Diablo X9 et Monsieur le V12. <rire> C'est-à-dire qu'à l'époque, euh, voilà Call of Duty, on y jouait tous. Toi le premier je pense plus que moi même, Bien sûr. pourtant j'y ai joué, mais euh, je sais pas, ils sont arrivés sur internet les Diablo X9 tout ça et je sais pas, ça donne envie de faire pareil, mm. euh, en mieux je sais pas, non je pense pas parce que c'est vrai que ce qu'ils ont réussi à faire c'était quand même quelque chose fort. de fou, ils étaient très forts, et euh, moi dans mon souvenir c'est HDPVR, vraiment, je sais que Diablo X9 il avait un HDPVR, je commence à, à en parler en un pote à moi, lui il voulait pas parler, lui il voulait juste jouer, jouer. et moi je parle, parce que moi euh, genre j'ai pas trop de problèmes pour, euh, pour euh, communiquer etc, ça me posait pas trop de problèmes et moi j'aime bien euh... moi c'est surtout les, je m'en suis rendu compte surtout parce que depuis que je suis petit quand je joue à FIFA, je commande genre. Okay. Je commande comme euh, un commentateur de, de foot quoi, quand je joue je commande ouais. je pouvais... Quand j'étais plus jeune je pouvais pas jouer, sans, sinon je jouais mal tu vois Ok, genre ça faisait vivre un peu le truc, voilà. c'était un peu, genre deux potes qui jouent et ça parle pas trop mmh. ça se... ouais, Voilà c'est ça. Alors que toi tu passe pour Ronaldinho ouais, voilà. machines, Tu tends ouais, ouais. bien tu joues mieux et même maintenant, quand je le fais de temps en temps, je joue mieux quand je commande, j'ai l'impression. Pour ceux qui nous suivent <rire> rapidement, je vous donne une petite explication. Le HD PVR, à l'époque, ce que c'était, c'était la petite machine. Ça coûtait 200 balles. Hein. C'était vraiment. Ah, mais là, c'est un truc de fou. Et, et, et c'était la carte d'acquisition qui permettait de récupérer tes gameplays en HD. C'était Quand... une qualité de fou. Et t'avais une très bonne qualité. Hein. Mais bon, maintenant, si bon. tu voulais la qualité, ça te piquerait les yeux. Mais c'était ouais, du 720p à l'époque. Et vraiment, c'était dinguerie. Genre ouais. euh, t'avais le HDPVR. C'était stylé, tu vois. Ah, Sinon, les, les, les pauvres, ils avaient le, le Dazzle. C'était à 60 mm -hmm. euros et c'était une image tout étirée ou avec des bandes noires. C'était horrible. Bah justement, au départ, moi, je voulais le Dazzle. Et bon, bon, en fait, j'étais avec un pote à moi. Je te dis qui, lui, il voulait proposer ses gameplays et il me disait toi tu vas commenter par dessus ouais. on va essayer de... parce qu'il jouait bien ouais, on se fait les il choses jouait... à deux ouais. Voilà on fait les choses à deux Et au début on, on regarde Dazzle parce qu'on n'avait pas forcément d'argent je sais pas quel âge on avait On avait 14, 15, ouais, 15 ans, ans. 2012, Ouais non, même 97, avant ouais, ça. Ouais. Même avant parce que le hdpr c'est bien avant que je commence fifa tu vois Ah oui C'est bien avant oui, on achète oui, oui. le hdpr on joue à Call of Et nous avait coûté 200 ans Je me souviens dans mes souvenirs dans mes on avait revendu des jeux de ps2 à des potes à nous pour se faire de l'argent nous mêmes Et on avait cotisé et on avait réussi à s'acheter l'HDPVR et on s'était lancé comme ça. On avait fait des, des vidéos bas sur c'était quoi à l'époque Il y avait déjà BO1, je crois. Ouais. BO1, Modern Warfare 2, forcément. Ouais, Modern Warfare 3 aussi, ouais. 2011. Modern Warfare 3 et ça a envoyé sur YouTube des, des gameplays où ça commentait et tout. Vous aviez créé une chaîne et euh, à deux peut-être Ouais, on avait créé une chaîne, mais euh, franchement, compliqué de retrouver. Parce que même moi, là, aujourd'hui, j'ai déjà essayé de retrouver, je la retrouve pas. Ouais, normal. Donc, que... ça, ça doit être des noms génériques dans mmh. un flot de, de, de, de ouais. vidéos infinies sur Call of Duty de l'époque. Ouais. Ça va être dur. Et euh, du coup ouais non, bah, ça en fait ça marchait pas bah, parce que trop compliqué en vrai de partir de rien comme ça. Et puis en plus Call of Duty il y avait déjà du monde en plus à l'époque, euh, t'étais pas déjà dedans toi étais déjà dedans. Non, moi j'ai commencé non. plus tard. Moi j'étais joueur compétitif ah, la, la compétition, fois, Ouais, je me butais okay. en compétition mais je faisais mmh. pas de vidéo. Ok. Et euh, donc ouais, moi j'ai ce souvenir là du HDP vert surtout qui nous a coûté 200 balles. Donc il faut le rentabiliser, je sais pas comment, mais on l'a acheté, faut il faut qu'il serve à quelque chose. Et dernier espoir, mes parents ils partent en vacances, je sais plus pourquoi moi je pars pas avec eux. Mmh et je suis tout seul à la maison avec mon grand frère, donc c'est lui qui me gardait quoi. Ouais. Et je vois ce HDPVR et à ce moment-là, je joue à FIFA, bah, c'était fut doux, je crois. Tout l'été, je découvre fut en fait, je découvre le mode fut et je dis mais c'est une dinguerie ce mode. En plus, à l'époque, il était pas pareil que maintenant. Je trouve que maintenant, il y a trop de trucs qui font que c'est pas que c'est moins intéressant. Peut-être c'est la nostalgie qui me fait dire ça, tu vois. Mais pour l'époque, ce jeu, quand il est sorti la première fois que j'y ai joué, c'était un truc de fou. C'est normal, en fait, ce que tu décris, c'est le sentiment de nouveauté. Mmh, ouais. euh, et dès que tout le monde découvre la même chose un peu en même temps, mmh. un petit peu, tu et vois, l'image des gens qui ont découvert Fortnite tous en même temps, tu vois. Ouais. Genre, ça, ça à ce côté frais et tout ouais. machin, tu vois. Mais euh, carrément, moi, je me souviens même, le mode, je crois, il était payant à l'époque. Ah ouais Enfin, ouais, il fallait déjà payer pour, euh, pour avoir des cartes et tout. Euh, et donc ouais, je commence, je découvre ce jeu et je me dis, euh, j'ai tellement kiffé le jeu, vas-y, je, je filme deux, trois trucs dessus et je pose sur, euh, sur YouTube. Et là, c'est là que je, je vois les, les, les youtubeurs En fait, je réfléchis, je me dis, Call of, il y a du monde Je me dis, FIFA, il y a qui Et je commence à m'intéresser un peu. Et FIFA, en fait, il y avait deux mecs, c'était Psycho 17 ouais. et Rony HD. Okay. Et Rony HD, c'était incroyable. Moi, je regardais ses vidéos, genre, sa voix, tout, les gameplay, et tout, c'était incroyable. Et je me dis, vas-y, il n'y en a que deux, en vrai. Donc il peut y en avoir un troisième, il ouais, y a de la place, il bah, y a de la place et donc je commence comme ça en fait, hein. j'envoie ça et je, dans mes souvenirs la première vidéo c'était un top 10, euh, tu vois quand il pack réaction, ouais. genre ils ouvrent des packs, ils gueulent quand ils touchent des joueurs de fou, et la régie s'il vous plaît pendant qu'il est en train de raconter ah, ça, allez sur sa chaîne pense. YouTube, vous allez en haut à droite là vous faites les vidéos les plus anciennes et montrez juste ouais, sans bien. cliquer sur une vidéo juste pour montrer, moi le truc qui m'a marqué c'est que les vidéos déjà à l'époque que ce soit au niveau des titres mmh. ou alors des idées tout ça, des concepts, mmh. c'était carré déjà, ah ouais j'avais plagié Ronny HD je pense, je pense que je l'avais plagié, <rire> j'avais vu que ça marchait bien pour lui et tout. Et là, moi, tu te souviens, c'est Psycho 17, Ronny HD, hein, vraiment. Il proposait du truc, je crois, euh, Psycho 17 à l'époque, c'est vraiment, il posait une heure de gameplay. Ouais. Il jouait la coupe, tu vois. Ouais, voilà, regardez, regardez. FIFA News, commentary compétition, fuite, machin, 100% d'ouverture de Pâques, réactions, t'as raison. Il y avait déjà du talent dans les titres déjà bah ouais, ouais franchement tu vois genre moi j'ai fait des créateurs de contenu j'ai vu leurs mmh. premières vidéos c'était pas carré ouais, comme ça la plupart ouais. du temps là toi c'est un peu carré y a pas de miniature ouais oh, a pas de miniature mais bon 2012 on pouvait pas payer 2012. le le, le, le HDPVR le GFX tout ça compliqué et euh, donc ouais, je sais plus ce que je disais non ça 17 il faisait des vidéos où il jouait le bouclier champion je crois que ça s'appelait à l'époque huitième euh, quart demi finale il jouait tout en une vidéo il prenait une équipe insolite à thème tu vois et il jouait il que des joueurs japonais il allait jusqu'au bout avec et il te sortait des dingueries et ouais c'est ça qui m'a motivé à, à lancer ça et la première vidéo justement comme je te disais ben c'est une chaîne communautaire à l'époque il y en avait déjà une euh, qui était pas très connue je sais plus combien elle avait d'abonnés je saurais pas te dire parce que les chiffres moi j'ai du mal je me rends pas compte ouais. mais il euh, y avait une chaîne communautaire et elle a upload en gros la vidéo ma première vidéo et, et ça t'a aidé et bah, ça m'a ramené peut-être mille, mille vues euh, c'est un truc de ouf. 1000 hein, mille vues genre à l'époque je sais pas si on se rend compte alors, moi, j'ai vu 1000 vues sur ma première vidéo, j'étais comme un ouf, tu vois. Normal. Il y en a eu ouais. commencent en première vidéo, c'est 4 vues. Ça. Ouais, bah ouais. Tu cliques pour actualiser, pour t'en rajouter, mais il <rire> y a personne qui, qui les voit vraiment. Et donc quoi, ouais, ça a commencé comme ça ça T'as motivé vu que tu disais que c'était dans l'été. Est-ce que après dans l'été t'as charbon un petit peu Ouais, j'ai charbonné. Bah dans mes souvenirs je charbonnais. Genre je faisais que des des gameplays, je commentais, je commentais, je commentais et voilà j'envoyais tu vois. Tu faisais quoi Tu faisais petit montage par dessus genre tu commentais tout en regardant ce que t'avais enregistré puis après. Ah envoyé, non c'était ouais. pareil que Psycho 17 C'était vraiment je jouais et j'envoyais ouais, sans montage. Ouais du live. Parce que je connaissais même pas le montage ouais, à l'époque. Tu vois, j'étais j'étais amateur là dedans. Je suis toujours un peu amateur sur le montage mais. On va progresser un peu avec le temps quand même. Logique. <rire> ouais. Et voilà, c'est comme ça, moi, mes souvenirs, c'est ça, vraiment. Et comment ça s'est développé un petit peu la chose Parce que regarde, avant qu'on passe au moment le plus intéressant, je pense, au, au moment où on a commencé à avoir un step up, j'ai vu FIFA 12, 13, 14, mmh. pareil. Genre, c'est ta recette, la même, les petits live commentaires, les petits pas copiés. En gros, je vais appeler ça les contenus classiques FIFA. Mmh. Tu vois. Genre, ça y est, c'était lancé, d'ailleurs. Tu avais commencé à avoir ta première commu, des, des premiers gens. En plus, souvent, tu commentais sans cam à l'époque. Je commentais sans cam. Pour moi, le tournant, c'est au moment où je, je me dis, en fait, j'ai pas le choix de montrer ma tête parce ouais. que je commence à voir que... C'était la méta YouTube. Ça y est, c'est la méta. Si tu mets pas ta tête, bah, compliqué aujourd'hui de pas percer, mais de faire des, des vues si tu, tu montes pas ta gueule. Parce que les gens, en fait, moi, je pense avoir compris ça, c'est que les gens ne s'attachent pas forcément au contenu, mais à la personnalité du mec. Si le mec, euh, ils en savent le moins possible, c'est plus compliqué de s'attacher. Tu vois ce que je veux dire Bien sûr. Et, euh, et donc ouais en vrai moi le tournant pour moi c'est ça, j'ai commencé à montrer ma gueule je voulais pas le faire pendant longtemps parce que j'étais au lycée et que je ne... moi je me voyais pas genre que de le dire ce que je faisais c'est pas que j'avais... je sais pas si c'était une forme de honte si c'était peut-être une forme de honte genre ah ouais, ça, c'était la première. Ouais, je l'ai retrouvé, j'ai une belle chemise, euh, hein. ouais. t'avais dégainé une ouais. chemise à ouais. carreaux. Je me pense. souviens à l'époque, je mettais que des chemises, comme si j'étais en oral, en, ouais, en oral de, de, de baccalauréat, vraiment. Vraiment, t'avais dégainé une énorme chemise, ouais. c'était époque 2015, avec, Incroyable. Des, avec un éclairage douteux et le lit derrière, ouais. on dirait c'était une ça, vidéo ça, prise d'otage. Ouais. C'était mon vrai lit, ça, hein. <rire> c'était mon vrai lit. Et ouais, euh, ouais, c'est comme ça, hein. c'est comme ça que ça a commencé. Après, j'avoue que FIFA m'a vite lassé. Ouais. Et je me suis dit, bah, FIFA, à un moment donné, euh, c'est pas que ça va baisser ou pas, mais déjà moi, moi-même, ça me plaisait plus, tu vois. Ouais, ça te soulève. Donc déjà, je sentais que je me voyais pas forcer sur ça pendant... Euh des mois et des mois même Logique. si je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps. Après les années passent tellement vite que tu te rends pas compte en vrai. Mais avant justement de parler un petit peu justement de ce fuite 15 avec le step up dans le contenu et tout qui en plus est vraiment visible, ça se voit quand on check vite fait ta chaîne YouTube. Genre du coup en on, on parallèle t'étais au lycée, tu fais 13, 14, ouais. tout ça quand ça commençait à apprendre et tout. C'était comment Genre t'en parlais peut-être un peu dans ton entourage ou pas du tout que tu disais Ou alors toi tu le vivais comment à titre perso Peut-être à ton frère des trucs à ça euh... le truc à... Non comme je t'ai dit moi je n'en parlais vraiment à personne, c'était mon truc. Euh... Si, il y a peut-être mon pote Dacour qui savait c'est tout Franchement, dans mes souvenirs, c'était tout. Il y avait une personne qui savait, c'était d'accord. Et toi, tu vivais comment, le, le, le, justement, ce je développement le vivais, euh, Comment te dire En fait, j'étais content de voir des gens qui commentaient et tout. ça c'était l'époque où vraiment, euh, bah, le peu de commentaires qu'on avait. Moi, je me souviens, mes, mes premières vidéos, je répondais à tous les commentaires que je voyais sur euh, YouTube. Tu vois, je crois, on peut les, même les retrouver, les commentaires. Genre, tu y allais en tête de tête. Genre, j'allais, je répondais à chaque personne et tout. Et ouais, c'était ça, le début pour moi. Dans, dans mes souvenirs, c'était ça. Énervé. Euh, ouais. Non, énervé, énervé, parce que sur Fut15, là, on voit le step up dans ton contenu, mmh. j'ai vu les miniatures, tu commençais à mettre ouais. les bonnes vieilles miniatures, ouais. un peu YouTube, tout ça, même ta cam, tu parlais de ta vie, genre j'avais vu les vacances en Grèce, des trucs ouais, comme ça. Ouais, ça a commencé comme ça, bah, en fait, à l'époque, si tu regardes mes premières vidéos, c'est moi, mais pas vraiment dans le sens où, moi, je pensais que les gens regardaient pour euh, le gameplay et tout au début, okay. ça veut dire... J'avais pas capté qu'il fallait attirer l'attention, tu pouvais attirer l'attention en faisant des blagues, en faisant des trucs, tu vois. Et c'est au fil du temps ou au fil des vidéos, en étant plus, plus à l'aise en vrai, je pense. Oh, vous avez les commentaires, regarde. Ah oui, 9 ah ouais. ans. Ouais, ouais, mais là, tu fais que de me virer depuis tout à l'heure. C'est bon, franchement. Ouais, non, ça commentait et tout. Ouais, ouais, c'est la preuve de ce que tu racontes. Mm -hmm. Et je sais plus où j'en vais. En ah, étant de plus en plus à l'aise, etc. Racontant ouais, en étant plus à l'aise, euh, je sais pas, tu tentes des trucs, euh, peut-être que... Tu tentais pas au début parce que t'étais plus stressé ou je sais pas, tu vois. Mais surtout mine de rien, en et... 2015, ça faisait quasi 4 ans maintenant que tu faisais du YouTube. Déjà ouais. en 2015, ouais. t'étais pas un vieux de la vieille, mais t'étais ouais. déjà un gars en place. Ouais, vrai. ouais, comme tu dis, ça fait 10 ans déjà que j'ai commencé. On est pas encore à la retraite, mais bon. Non, pas du tout. C'est bien d'être là quoi et, et je voyais, tu tentais même des concepts, touche pas à mon pastoré, t'avais fait un vlog, des mmh. trucs à ça. Bah après, il y avait de plus en plus de gens qui se mettaient sur YouTube aussi, donc il fallait quand même pas essayer de se renouveler comme on pouvait, tu vois. Euh, je pense que toi le premier, on est des mecs, on est tout le temps en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent de ce qu'on fait actuellement, tu vois. C'est normal, C'est créateurs de contenu, je pense qu'ils sont tous comme ça. Et euh... ouais, mon évolution, moi je te dis, le tournant pour moi, c'est quand j'ai commencé à montrer ma tête ouais. et je... Je crois que les vidéos ont vraiment changé radicalement à ce moment-là parce que je me suis dit, euh, en fait, les gens, ils se posent devant des vidéos, ils ont besoin de rigoler, ils ont besoin de, te, de se détendre. C'est à ce moment-là que, ouais, un un moment ouais. moment que, que, que j'ai compris ça, ouais. je pense. Moi, moi j'ai remarqué vraiment un tournant dans ce que tu dans ce que as fait et tout archi stylé. Le 12 décembre 2015, tu postes une vidéo qui va marquer ton parcours. Le 11 des femmes de footballeurs Un million de vues depuis et ça va te lancer une série qui permettra un ouais. peu à ta chaîne d'exploser. Je vois un petit sourire, qu'est-ce qu'il ouais. y a Avant que je ne me dise quoi que ce bah, Aujourd'hui, c'est marrant d'en parler. Après, est-ce que j'aurais fait ça dix ans après Je ne sais pas. Après, ah, j'étais jeune, sûr. tu vois. C'est normal, j'étais jeune et jeune. tout. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont connu grâce à ça. C'est vrai. Bah, c'est au ce moment-là que j'ai compris que je pouvais faire des blagues et je pouvais vraiment baser ça sur l'humour. Quand j'ai vu que ça, ça a fonctionné. Après, je t'avoue que j'ai aucun souvenir de... À chaque fois, on me dit, mais c'est à quel moment que c'est parti Je sais pas. Et genre, toi, tu. Je ne sais pas du tout. Et genre, l'idée du concept de faire des 11 comme ça, mais avec des thèmes un peu marrants. Bah, genre... ah, parce qu'après, tu as tout fait. Hein. Mmh. Tu sous-côté, sur-côté. Ouais, j'ai tout pris, tout ce que je pouvais à chaque fois, je le, je, je le faisais. Mais en fait, c'est à ce moment-là où j'ai essayé de. Inconsciemment, moi-même, je ne le savais pas encore, mais inconsciemment, de partir vers autre chose que FIFA. Okay. Parce que quand tu vois le 11 des trucs, c'est pas du FIFA en vrai. Non. C'est juste, on voit les cartes, mais on parle d'autres choses. On parle du foot dans la vraie vie. Et c'est moi, plus ça qui me passionne, c'est de parler de foot euh, avec toi, avec mes potes. On parle de foot tout le temps et on kiffe ça, tu vois. Et je me suis dit qu'il y a un truc à faire par rapport à ça. Et même pour durer dans le temps. Parce qu'aujourd'hui, le, le football, c'est un sujet, je pense, que qu'un mec qui est tombé dans le foot quand il était jeune, il regardera toujours le foot. Oui, c'est universel. Et ça se renouvelle surtout, que On regardera toujours le foot. Je ne connais pas des mecs qui vont arrêter de regarder du foot du jour au lendemain, ou alors... Euh... Si c'est possible peut-être mais je sais pas dans quelles conditions. Et c'était comment les premiers retours justement quand tu postes un euh... truc tiens je tente les 11 de mmh, machin et tu vois que mmh. bah ça prend, ça commence à fonctionner genre. Bah peut-être plus de commentaires, plus de... des commentaires différents peut-être. Franchement j'avoue que j'ai un souvenir flou sur ça. Pas de problème, non. pas de problème. Non mais c'est cool parce que tu sais je me dis il y en a de temps en temps ils tentent un concept justement et boum quand ils commencent à avoir des retours positifs ils disent ah mmh. oh, bah tiens là je peux enchaîner tu vois. Ouais. Tu t'étais pas dit ça toi bah, en fait... Tu te dis la vérité, moi, dans mon esprit, c'est que le nombre de vues et tout à l'époque, je sais pas que je ne calculais pas, mais je ne me rendais pas compte. Ouais. Ça veut dire Je ne calculais pas, par exemple, ah, j'ai fait 10 000 ou je ne sais plus c'était quoi les vues à l'époque, peut-être 5 000. Ouais. Ah, là, j'ai fait 5 000, là, j'ai fait 4 000. Je postais, tu vois, j'envoyais. Je savais qu'il y avait quand même des gens qui regardaient. Et déjà, pour moi, c'était un truc de ouf à l'époque. Je me disais, j'en parle à personne, mais il y a quand même des gens qui, qui regardent ce que je fais et tout. Tu vois, c'est encourageant. C'était encourageant de fou euh, pour, pour l'époque. Ouais, voilà. Moi, j'ai vu, tu as fait mmh. les 11, comme j'ai dit, légende FIFA, footballeur que tu détestes, sous-côté, mmh. sur-côté. En fait, ça a vraiment été le passage de FIFA à football tout mmh. con. Ah, quand j'ai trouvé la faille, je suis rentré dedans. Ah, là, tu t'es ah, engouffré, tu as là, délaissé Tu t'es engouffré, FIFA, euh, vraiment. Ouais, et comme je t'ai dit, FIFA, déjà, ça a commencé à me saouler moi-même dans ma vie de tous les jours. FIFA, limite, euh, j'y jouais de moins en moins et je me disais, mais attends, le problème, c'est que j'ai commencé en faisant des vidéos FIFA, donc si j'arrête les vidéos FIFA, bah, ça marchera plus, tu vois. Et c'est peut-être, comme tu dis, en commençant ces concepts-là, en voyant qu'il y avait toujours un peu de vues, de commentaires et tout, que je me suis dit, bah en vrai, je suis pas cantonné à faire du FIFA, tu vois. Tu sais es que moi, une, de, une des vidéos 11 qui m'a le plus marqué, où je me suis dit, ce mec, il a des couilles. <rire> c'est le 11 des Youtubers sur côté. Ah, mais là, il fallait parler aussi. <rire> en vrai, là, il fallait parler parce que c'est vrai qu'on était peu. dans une euh, époque où ça, ça commençait à faire des vidéos, entre guillemets, on appelle ça putaclic, tu ouais. vois. Genre vraiment, les mecs avaient compris la méta. En mettant des miniatures euh, aguicheuses, en mettant des titres mensongers même carrément, parce qu'à l'époque je me souviens c'était c'était songé. jeu que Messi, il y avait, y avait pas le Messi, il euh... y avait Balmond dans le pack, tu vois. Et ça, ça me rendait fou. Je me disais mais attends, euh, donc là il y a des mecs qui, qui marchent comme ça, tu vois. Et euh, non, j'avais dénoncé ça avec euh, du second degré, tu vois. Faut, faut le voir comme ça. C'était pas de la méchanceté euh, pure et dure. C'était juste. Euh, vous en pensez quoi, les gars, vous de ça, tu vois, avec un peu d'humour. Et euh, bah les gens, ça les a fait rigoler, je pense. T'avais pas un petit peu peur du clash hein? ou des répercussions, entre guillemets Ou genre, tu as leur en mode tête brûlée, bas les couilles En vrai, bah les couilles, hein, <rire> je vais pas te mentir. Pour moi, Internet, c'est Internet. Euh, voilà. Et puis, j ai, j ai, je les connais même, je connais, je connais pas ces gens-là, tu vois. Et puis, même si euh, ce mec-là, il est pas content de ce que je dis, qu'est-ce qu'il va faire oh. En vrai de vrai. <rire> ouais, c'est mais qu'est-ce qu'il va faire il va, me dire, il va me dire, non, mon contenu, il est bien. Même lui, il sait que ce qu'il fait, c'est pas quelque chose de, de qualitatif, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais ça pourrait, tu sais, toucher des égaux. Moi, franchement, un mec, il me dit « Ton contenu sur tel truc, il est comme ci, il est comme ça », je l'écoute, tu vois. Si je ne suis pas en accord avec lui, et bah, je lui dis tu vois je suis pas en accord avec toi sur ça moi je trouve que c'est bien machin mais eux ils ne peuvent même pas dire que c'était bien parce qu'ils le savent genre faut tu on penses pas on vraiment dire que... ouais, ah, oui, encore plus avec le recul mais après là les exemples je les ai même plus mais c'était des exemples c'était parodique carrément tellement c'était trop, trop, ouais. trop bien sûr bien sûr bien sûr là ici ici des noms et tout machin ça c'était ouais. marrant c'était marrant genre franchement moi c'est ce que j'ai vu genre ça, ça a resté quelques temps comme ça un peu dans ton contenu dans ce mix un peu entre FIFA et football tu vois pendant quelques temps avant que tu trouves d'autres et tant d'autres concepts et moi c'était à cette époque là je te suivais de ouf moi je kiffais ce que tu faisais planète foot et les 90 où tu revenais sur des matchs qui t'ont marqué et c'est à partir un peu de ce moment là où tu, tu lâches fifa comment ils te sont venus et tout comment tu as instauré ça est ce que c'était nécessaire c'est à ce moment là que c'est grâce à ça que tu as tourné la page c'était je suis vraiment désolé j'ai décroché ta question parce que je repensais à une anecdote justement quand tu me dis euh, par rapport aux au mecs par Apple. exemple les youtubeurs sur côté, entre guillemets ouais. un jour je suis dans une voiture avec un youtubeur, je savais même pas que c'était un youtubeur, ouais. et genre je sais pas on parle et tout et tout, et il me dit euh, mais tu m'as mis dans ta vidéo, euh... je dis quoi, je dis, tu m'as mis dans ta vidéo des youtubeurs surcotés, comment ça, je ne me souvenais même pas que j'avais c'était MX18, <rire> parce qu'il euh, avait fait un, un, pour te donner l'idée du concept, c'était un draft. draft. Ok. Enfin, je savais pas ce qu'il avait fait mais c'était plus euh, humoristique qu'autre ouais, chose tu ouais, vois, ouais. genre c'était tellement… Euh, je sais pas où il avait été cherché ouais, ça, c'était ouais, tiré par les cheveux, j'étais obligé de le mettre dans la vidéo, mais je me... pour te dire en fait, c'est pas une cible, je cible telle personne, telle ouais, personne, ouais, c'est juste sûr. Euh, sur, sur l'exemple précis, voilà, et ouais, il me dit, ouais, tu m'avais mis dans ta vidéo, mais ça m'a pas euh, mis un balai, je dis, ah ouais, mais c'était quoi, euh, pourquoi je t'avais mis, il dit, bah parce que j'avais fait collant Je ta ah ouais, mais toi aussi, t'amuses un peu là, euh, non, mais bon, en vrai, il n'y avait rien eu, tu vois, mais ouais, bah voilà, c'était l'exemple qui m'est revenu comme ça. <rire> <rire> voilà, au, au fond d'une voiture, genre. Trop marrant. Le moment de malaise ouais. Alors que c'est un bon de ouf, hein, le mec, tu vois. Mais euh, ouais, c'était l'exemple qui m'est revenu. là Comme ça, je m'en rappelais même plus, tu m'as déterré un souvenir. Non, belle, belle. Mm. Se... Hey, ça... hey, T'as l'air tellement insouciant, frère. <rire> genre, je vois que quand je te rappelle certains trucs, ça se voit. T'as besoin d'y repenser genre. Ouais yeah, ouais. Non mais c'est marrant ouais. <rire> non mais c'est cool. Je vais te reposer la question, y a pas de souci. Ouais. J'ai dit, ça va rester euh, après genre cette première vidéo là sur les 11 et tout ça. Mmh. Euh, les youtubeurs sur côté, les trucs. J'ai dit ça va rester quelques temps. Petit mix FIFA et football. Pendant quelques temps, même sur FIFA 17, avant que justement là, tu tentes d'autres concepts et c'est ces autres concepts qui vont éliminer le FIFA de ta chaîne. Mmh. Euh, et là, j'ai cité Planet Foot, euh, les 90, les trucs à ça, où tu revenais sur des matchs qui t'ont marqué tout ça. Est ce que c'était nécessaire? Comment ça t'a aidé à toi à la page et comment t'es venu avec ces concepts là? Alors mmh. moi, par exemple, les 90, c'était grand, Je kiffé le 90. Moi, je t'ai dit mon souvenir, c'est je suis en BTS immobilier, ça va pas me plaire et je me lève à 6 heures, le RERB, il me dit il repasse dans une heure. Et là, je descends du RRB, je dis « vas-y, je rentre chez moi, je vais trouver autre chose, peut-être un autre taf, un truc ». Et je me pose dans, dans mon souvenir, je me pose dans mon lit comme ça et je me dis « mais attends, YouTube, il y a un peu de vue, je sais pas en vrai, autant tenter le truc vraiment à fond parce que c'était à l'époque, je me souviens le lycée quand je passais le bac, je commençais à devenir inactif alors qu'au tout début de ma chaîne, j'étais très très très actif. Ouais. Genre la seconde, la première, j'étais très actif et terminale, j'avais un peu délaissé euh, parce que je m'étais concentré sur le bac justement, je me souviens qu'à 3-4 mois du bac, je m'étais dit bon j'avais rien branlé de l'année, euh, je vais m'y mettre quand même pour avoir le bac, parce que, de... pas envie de redoubler en fait, parce que je parlais avec des mecs qui avaient redoublé, ils me disaient non mais là faut pas que tu redoubles, vraiment c'est relou de refaire une année et tout, et euh, je m'étais concentré sur ça et j'avais délaissé un peu YouTube, euh, mais il y avait toujours un peu de vue quand je sortais des vidéos tu vois, donc je, je paniquais pas trop en mode je peux me permettre de pas poster et poster plus tard, comme je fais toujours aujourd'hui malheureusement. Ça m'est resté. Mais. Euh, en je toi. me suis embourgeoisé, peut-être, c'est pour ça. C'est embourgeoisé. Ouais, non, c'est faux. C'est gentrifié. D'ailleurs, je tenais à dire que je dois inviter Zach au resto parce que tu sais, moi, j'aime pas. Enfin, euh, c'est pas un devoir, tu vois. Mais genre, je, je sais quand quelqu'un m'invite quelque part ou m'offre un truc, tu vois. J'oublie pas. Et la dernière fois qu'on s'est vu, je crois, c'était vraiment il y a, ben, il y a longtemps, c'était il y a 4 ans. Ouais 4 ans, ouais, 4 ans. 4 ans, tu m'as invité au resto. Et de, à chaque fois, j'y pense, genre, à chaque fois que je te vois devant la télé ou quoi, je me dis. Il faut que je le vois pour lui payer son resto tu vois, genre faut que je l'invite moi aussi. Et toi tu t'en rappelais même pas, tu non, non, dit, pas il m'a dit je t'invite au resto, hey, non je t'invite. Hey, je l'ai redit, ah, je t'invite hein. et, et il voilà. insistait je t'invite, voilà. crois moi j'ai faim. Ça, non mais là ça a l'air grave bon ce qu'il m'a dit surtout. Je lui, dis, je lui dis mais toi tu connais un peu, tu as les adresses plus que moi. Il dit ouais ouais j'ai l'adresse hein, si tu veux. T'inquiète pas au niveau on, bouffe on est chargé les gars. On hein. vous snappera euh, <rire> ce qu'on mange. Après. Incroyable. Ouais. Et donc ouais, le tournant de la chaîne, ouais, je te dis, je rentre chez moi et je me dis qu'est-ce que je vais faire de ma vie là, vraiment, je, je sais pas. Mm. Je ne sais pas du tout. Et je me dis, je vais me concentrer pendant un an parce que je savais que je j'allais pas retrouver un BTS là comme ça, c'était trop tard. Ça faisait déjà deux, trois mois que le BTS là avait commencé. C'était Cuit. C'était cuit. Parcoursup, je crois, il me parlait plus. Ça marchait plus. Il y, y avait aucun autre échappée. C'était APB à l'époque. APB. Admission post-bac. Je vais pas rester longtemps. C'est pour ça que je m'en souviens pas. <rire> Mais ouais, c'était APB. Euh, et donc, je me dis, bah là, dans, dans l'instant T, j'ai que YouTube. Franchement, je te dis la vérité, je gagnais quoi Peut-être 200, 300, ce qui était énorme à l'époque. Ouais. Genre, vraiment, euh, j'étais au lycée. Moi, j'ai le souvenir vraiment que je mangeais au grec tous les midis. Ouais. Tu sais, genre, genre, ce petit luxe. Ce petit luxe, mais c'était un luxe de fou. Les gens comprenaient pas trop. Ils me disaient, mais tu vas au grec tous les midis Comment tu fais disent, Non, non, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. J'ai perdu des dents là, c'est la petite souris, je sais pas. C'est comme ça C'est plus de 15. Et... <rire> ouais. et du coup, j'ai payé beaucoup de grecs en vrai au lycée, je m'en rends compte maintenant. Et les gens ne savaient pas d'où venait cet argent, voilà. Et donc, euh, ouais, il restait de l'audience, euh, ça gagnait un petit peu, mais moi, en fait, dans mon esprit, ça gagne un petit peu, mais c'est pas un métier. Bah, et non, en plus, mon père m'avait euh, bah, fait une phase en mode, euh, j'avais compris que c'était oh, chaud. Tu t'es trompé de rêve. Oublie ce truc, tu vois. Va, va voir le Daron, lui dire, mais tu, tu, tu vois pas mon truc qui gagne 200 balles euh, mais, ouais. bien, non mais je crois, je crois, j'étais même pas. Euh, il savait même pas en vrai que je gagnais déjà un peu d'argent avec ça, tu vois. Lui, pour lui, c'était juste, euh, tu perds ton temps bah, et tout. Le... Ce qui est compréhensible et même maintenant, quand j'en parle, quand je croise des personnes plus âgées ou de l'âge de mon père, tu vois, ils ne comprennent pas le concept de d'être sur Internet comme ça euh, et de gagner de l'argent. C'est pas. Mais tu fais quoi en fait Pourquoi les gens ils te regardent Pourquoi tu vois Ils comprennent pas mais c'est normal, c'est une notre époque. Moi-même je comprends pas forcément des fois tu vois. Bien sûr, ouais. bien sûr. On se fait tous un petit peu dépasser à un moment. Mm -mm. Et euh, donc ouais, je termine mon histoire parce que ça va être long sinon. Non mais tranquille, prends ton, Et ton donc, temps. Et donc toi. on a le temps, mais on a faim aussi. On... Les deux ne sont pas incompatibles. Ah, ok. Euh, <rire> donc en fait, euh, ouais, je me dis non, je vais tenter une année où je m'y mets à fond. Ok. Je m'y mets à fond là maintenant. Si ça marche, ça marche, si ça marche pas, bah, tant pis en vrai. T'aurais essayé J'aurais essayé, ça, ça a marché pendant un temps, c'est déjà ouf, tu vois. Euh, à l'époque, euh, gagner de l'argent avec ça, moi je te dis, quand j'ai commencé à toucher des, un peu de virements de YouTube et tout, je trouvais ça fou, mais voilà, vraiment. Même aujourd'hui, je trouve ça toujours fou de gagner de l'argent avec Internet. Mais... Euh, et donc ouais, je me dis, si je m'y mets vraiment encore plus sérieusement, peut-être que... Il y a moyen de mener le truc à un autre niveau. Il y a moyen. Après, à l'époque, j'avoue que... C'était quelle année quand j'arrête le bac et puis c'est loin. Hein. T'es né en 97, le bac tu le passes à 18 ans donc c'est ouais. 2015 et donc ouais. du coup tu, tu devais être en 2016 et t'as bah, lancé ouais. les 90 en 2017 c'est si t'as pas redoublé ça doit ouais. être ça la tête Mais encore à l'époque l'argent YouTube et tout c'était tabou, je, je crois qu'on savait pas vraiment si les gens gagnent vraiment de l'argent avec ouais. ça et tout c'était encore mystérieux Aujourd'hui c'est plus mystérieux. Activer savoir faire ouais, des ouais, cours, vraiment. ces trucs là et tout. Ouais. Ouais. Et donc je me dis je m'y mets à fond pendant un an et je me souviens vraiment le jour même où je rentre de cette journée euh, terrible. Je fais un 90, je sais pas pourquoi ça me vient comme, comme ça, je suis sur mon lit et je me dis, mais attends, euh, parce qu'on regarde du foot, tu vois, on regarde du foot, on aime le foot, et je réfléchis et je me dis, mais attends, personne n'a fait ça, euh, genre, parler d'un match euh, emblématique du foot euh, et commenter le match et faire des petites blagues comme ça sur, sur les actions, tu vois, enfin dans ma tête, je crois pas avoir vu ça sur euh, YouTube, euh, à l'époque en tout cas. Non, mais total, tu ouais. sais que, genre vraiment, quand tu l'as sorti, c'était révolutionnaire. Frère. Et le premier que je fais... Pour moi c'est, moi je regardais, je re... à l'époque dans mon esprit je regardais beaucoup la Ligue 1, vraiment. Je regardais un peu comme si comme ça, les... je sais même pas si j'avais les chaînes à l'époque tu vois vraiment, ça regardait comme des pirates sur internet ou en streaming. Et euh, moi c'était vraiment la Ligue 1 mon truc. Et dans mon esprit je me dis, il faut que je commence par un match emblématique où il se passe quelque chose pour avoir du contenu, pour avoir des... Et t'as bien choisi. Tu connais le match. Bah oui voilà. tu bien choisi. T'étais à Gerland ou pas Non t'étais trop jeune. T'étais trop jeune. Non c'est pas que j'étais je trop jeune c'est que j'étais pauvre. Et tu l'as vécu, ah t'étais ah, ouais. d'accord <rire> Ah, je rigole, ben, à part ça c'est que non ouais. j'étais pas Et tu t'en souviens d'avoir vu en direct Oui par contre oui ouais. Le 5-5 avec l'égalisation à la fin, Là, le, le, le CSC tout ça machin j'étais abattu Je crois qu'on n'a jamais... Ouais, qu jamais revécu ça Et en plus moi je te dis ça carrément c'est un match qui me fout les frissons alors que quand je regarde d'autres équipes jouer, oui, j'aime le foot, mais ça me fout pas les frissons quand je vois Marseille jouer, quand je vois Lyon jouer. Forcément, ça me fout plus les frissons quand je vois le PSG, tu vois, c'est logique. Non mais Et carrément, ce match-là, il m'avait fait un truc. C'était le match de la décennie. Mmh. Enfin, c'était le match Et de la encore, décennie. Et encore, tu le jeu. regardes là, tu te dis, mais c'était quoi ce match hein c'était une faille dans l'espace-temps ce qui s'est passé ce soir-là. Vraiment, ceux qui ont assisté à ça... Euh... Ouais, non, les amis, c'était le OMO à l'époque 2009-10 à peu près. Mm. Et le 5-5, euh, c'est vraiment, si tu dois citer 5 matchs en Ligue 1, de l'histoire de la Ligue Mais 1, il... 1 celui-là, il y est. Il est... est... Mais il n'est pas top 5. Et il n'est il est pas, pas 5 il est pas cinquième, <rire> euh, ouais. Vraiment, c'était absolument... Ah, là, absolument et je commence par ça. Et je ne sais pas, la vidéo peut-être, elle a marché ou pas Ça, je n'ai plus les souvenirs. Ah, je te le dis, elle a marché. Elle a marché. bah Après, j'ai enchaîné. J'ai enchaîné comme ça, ai je dit je tiens peut-être un petit concept. Et après, il y avait les 90, les 11, les 90, les, les 11. Les planètes de foot Et ça part de ça. Les planètes de foot. Et voilà, après, en fait, à partir du moment où j'ai ouvert la brèche en me disant euh, je, peux, je peux parler de foot et un peu faire le con, faire des blagues et tout, et ça peut potentiellement euh, attirer des gens. Bah, je me suis dit, voilà, je me suis lancé là-dedans. Franchement, archi long. ouais, non, Regardez non. la vidéo. Moi, moi ce que j'ai kiffé dans ces vidéos-là, c'est que vraiment, quand je suis allé là, les, les, les revoir et tout comme ça, bah, j'avais constamment… Merci la régie, parce qu'après, vous allez me péter un copyright. Là, je, je, je, vous là, je vais porter plainte parce ah, que non, vous êtes je, en train de faire. Pour la vanne. <rire> Mais en dehors de ça, euh, sur les likes, je, toutes ces vidéos, je les likais. Parce ouais. que mes frères en allant revoir je l'ai liké gros ça. Moi ça m'a choqué justement Parce qu'on se connaît On se connaît bien sûr parce qu'on s'est connu à Eclipse On se connaît pas énormément Parce qu'on n'a pas eu l'occasion de se rencontrer énormément non plus Mais moi j'ai ce souvenir de te voir dans une pièce au fond de la pièce Et moi je tourne en rond je sais pas j'étais parti chercher à manger tu bah. vois Et je vais vers la il y avait la, la pièce FIFA il y avait toi tu étais dans un local à part ouais, un petit box un petit box où tu montais tes vidéos je crois ouais, c'est ça ce que tu ça, faisais ça, j'ai ce souvenir et je te vois et j'entends du foot et moi dans mon esprit en fait toi tu étais Call off. Je disais, t'es un mec de Call of, je savais même pas que tu regardais du foot. Tu ah, vois je dis, mais tu regardes quoi là je, dis, bon, je regarde un résumé de Italie, je sais plus c'était quoi le match. Et euh, en fait, c'est à ce moment-là je me rends compte, mais attends, ce mec est passionné de foot et il est à côté de moi, je le savais même pas. Parce que c'est vrai qu'il y avait les joueurs League of Legends, je savais que j'allais pas avoir des discussions de foot avec les, <rire> avec les joueurs League of Legends. pas. Euh... Les joueurs League of Legends, t'as l'impression c'est League of Legends. Les mecs sont mmh. pas passionnés de foot, frère. Ouais. À quelques exceptions, bien sûr. Ah là, les joueurs League of Legends qui kiffent le foot, ils vont t'abattre. Quelques exceptions. À quelques je quelques par exemple, exceptions. les streamers. Surtout à Eclipsia, vraiment, Ah oui. À Eclipsia, ouais, surtout à Eclipsia, il fallait voir le... Le, le décor T'avais pas parlé du Barça avec Alderia toi euh, Ouais voilà vraiment <rire> euh, non. Non, non Aldé le frérot Tu le sortais de euh... Jack Stradamus ah, ouais, Il non, avait pas parlé ah, Pas de ref <rire> et, et donc ouais Moi j'ai le souvenir de te voir là Et je viens te voir genre Et tu me dis euh, Mais tu sais que moi je regarde T'es 90 et tout C'est bien genre Je dis ah ouais Tu connais et tout Et c'est le souvenir que j'ai Quand bah je pense à oui. toi tu vois. Bah oui gros ouais. Mais tu vois au moins En 5 ans le discours Il n'a pas changé Et tu sais es, c'est pas moi Je te mmh. brosse dans le sens du mmh. poil Parce que t'es mon invité En 2017 Je te l'ai déjà dit en vrai euh, enfin, c'est vrai, parce que j'aimais trop. Ouais. Pour, pour moi, en fait, t'étais vraiment un vent de fraîcheur. T'avais ce petit concept où, à l'époque, il y avait pas trop d'émissions foot internet. Il y en avait, mais ouais. pas non plus. C'était pas hyper développé. Tu vois, Twitch pareil, c'était encore un peu balbutiant, tu vois. Euh, T'avais quelques concepts foot internet avec des mecs qui en parlaient un petit peu, mais c'était toujours un petit peu comme ça. Il y avait ouais. pas les droits, c'était chaud, nan, nan. Et toi, t'étais arrivé, frère, et tu prenais des matchs classiques, tu ajouté ouais. un humour, c'est vraiment fort. Et moi, je kiffais, gros. C'était vraiment mm. long. Vraiment, c'était énervé. Et donc, euh, parce que là, là je t'ai fait des jolis compliments. C'est quoi cool. bah, merci. Hein. Bah, avec plaisir. Incroyable. Euh, avant qu'on parle d'Eclipsia, euh, moi, il y a un autre truc pour lequel j'étais connu à l'époque et je veux que tu nous en reparles. Là, je suis obligé. Parce que je pense que c'est aussi un des trucs qui t'a un, un peu mis le pied à l'étrier à l'époque où tu voulais commencer à te professionnaliser dedans. Mm. Affût bah, de glory. <rire> si tu veux tes crédits en vivacité si comme machin, vivacité. frère, ça, ça, ouais. ça, c'était. Toi, t'étais un des rares à qui je te skippais pas l'intro, frère. Ouais. C'était trop drôle. Genre, parce genre, que, genre, pour moi, c'était devenu un de tes gimmicks. Ouais, parce qu'en en fait, moi, j'ai toujours eu ce rapport au placement de produits qui est négatif. Donc euh, pour moi en fait c'est bête à dire parce que c'est même pas le cas en vrai mais parce que les gens qui nous suivent en vrai s'ils t'aiment bien euh, ils en ont rien à foutre que tu bah fasses oui. une pub de machin ou toi tant que c'est dans la c'est pas tu je sais pas tu tu fais pas des placements de produits de trucs euh, de ouf tu vois oui, tant oui, que tu ça vas reste droit euh, regarder euh, ouais, brillant ouais. et voilà mais euh, moi en fait c'était un truc je me disais je commence à recevoir des mails de placements de produits etc je, re, je lis, mais vas-y, je calcule pas trop. Et j'avoue que Food Glory, j'ai lu un peu plus parce qu'il y avait des zéros un peu après. Il y avait des termes, des chiffres. Et je me dis, euh, il faut que je le fasse, mais d'une manière à ce que le mec qui va avoir le placement, il le sente moins. Tu vois et ouais, avec cette intro-là, je sais pas d'où ça m'est sorti, tu vois. Je me suis dit, je vais, je vais faire une petite intro personnalisée avec une petite musique qui passe bien en fond. Euh, une vanne sur un joueur ou deux, tu vois, Boiteng. Euh, si tu deviens riche Alors, comme Nasser. Et riche tout. comme Nasser, voilà. <rire> j'avais écrit j'avais écrit les phrases. Je me suis dit, vas-y, je vais envoyer ça pour la première. Et j'ai le souvenir que la première vidéo, où il y a cette intro. Les gens, ils ont dit, mais. Il laisse, mais là sur toutes tes vidéos, genre. Je dis bah ouais, tant qu'il me paye, moi je l'avais sur toutes mes vidéos, y a pas de soucis, tu vois. Et ouais, c'était le... Franchement, c'était le, le premier vraiment placement de produit que j'ai fait à l'époque. En vivacité, en euh... mode Lucas Moura, ça... Mm. Ouais, elle, elle m'a vu fumer, celle-là. Incroyable. Mais en fait, c'était vraiment devenu un, un peu dans le personnage, tu vois. Mm. Ça t'avait aidé, ça Genre, vraiment, à l'époque, à pouvoir professionnaliser un peu le truc, tu vois. Euh, à bah passer ouais. de ces 200-300 euros à un truc plus... Ouais, je dirais. Parce qu'au que début, YouTube, ça payait pour manger des grecs, c'était bien. Manger des grecs, je mangeais des grecs mais voilà pour, euh, au niveau du, du setup et tout c'était encore euh, limite la caméra elle était pas folle, le micro il était pas, pas fou tu vois après à l'époque les gens s'attardaient moins sur ces détails là parce que maintenant euh, un mec qui a un micro éclaté euh, bah, il se fait assassiner par euh, Locklear. Ouais non voilà. mais <rire> ouais, et, par exemple. Et, et il n'y a, il a pas vraiment tort en c'est vrai, vrai <rire> qu'en 2022 si tu te lances sur YouTube avec un micro ou un dazzle c'est normal en fait vois. les standards ils ont ils ont élevé mmh. et donc du coup vu que les viewers ils ont commencé à être habitués à ça c'est difficile de leur proposer tu sais voilà. à l'époque il y a des mecs qui streament en 480p tu vois genre euh. avec la vieille Logitech c 920 avec tout ça là maintenant ils mangent Gucci on est dans du studio on a une régie les mecs ils changent les scènes et tout c'est la folie tu vois. YouTube il a changé. YouTube il a, ah ouais. changé YouTube il a changé le football il a changé ah, et oui. donc ouais on était obligé de s'adapter et ouais c'est ces premiers euh, placements de produits entre guillemets full glory qui m'ont permis de pas me professionnaliser, mais d'acheter des caméras et tout. Parce que je vois, les caméras sont bien ici. Ah, c'est pas mal. J'avoue hein. que, que la, la qualité de la caméra, là, moi, je l'ai pas chez moi. C'est pas mal. Hein. Y'a pas une qui traîne, qui bug un peu Moi, je la prends. <rire> ouais, en gros je pas crois pas que tu peux te l'acheter. Ah hein. ouais hein Non, je crois pas. Oh, bah, carrément. Bah, elle a l'air grosse. Hein. <rire> <rire> il a, a, a, a, a, a C'est bon. <rire> ouais, non, c'est faux, les gars. écoutez pas. Euh, et donc, ouais, en fait, je commence à acheter une caméra. Et c'est la caméra, vraiment. La caméra, le micro, tout. Et, en vrai, une bonne caméra, un bon micro, c'est bon. Ça t'a permis d'enchaîner un petit peu, même vlog, tout ça, derrière. Euh, j'ai fait quelques vlogs, mais en fait, ça, c'est parce que mon cerveau, il bouillonnait. Et je voulais toujours euh, essayer d'autres trucs, tu vois. Parce qu'en fait, moi, dans mon souvenir, j'ai jamais vraiment euh, fait ça, ça, ça, ça. J'ai toujours, euh, tu vois, mm. enfin, plus comme ça, comme ça, oui. que, que comme ça, tu vois. Ouais, bien sûr. Moi, moi, ce qui est intéressant, c'est qu'en 2017, à cette même époque, parce que là, on est très bloqué un peu, 2017 et tout, ouais. mais après, derrière, on, on a plein d'autres choses. En 2017, alors que tu streamais déjà un peu en perso à l'époque, tu rejoins Eclipsia notamment sur la TV FIFA etc mmh. tu parlais également en perso on a putain on a fait des radios libres et tout ensemble euh, penser c'était trop drôle vous avez raté une radio libre avec Zach et puis dans la franchement ouais. vous je... vous en souvenez même pas Il y a que nous qui s'en souvenons vous avez raté des trucs les gars dans la caverne là je te ah, rappelle alors, la, la pièce du fond, là. Le côté là dans le fond <rire> vous avez repeint et tout exprès vous avez raté des dingueries cinq ans cinq ans après comment c'était pourquoi avoir quitté et est-ce que c'était une bonne expérience dans le fond Partir... euh, pourquoi avoir quitté Eclipse bah, je crois que j'ai pas eu le choix. Hein. Je crois qu'on a tous pas eu le choix. Hein. Non. Ils ont quitté eux-mêmes, quoi. Ouais. Ils ont coulé, quoi. Okay. Non, en vrai de vrai, moi, mes souvenirs, c'est que je suis arrivé, c'était une. Je pense que c'était une belle entreprise, elle a une belle histoire. puis il y a eu beaucoup de choses. Moi, je connais pas forcément parce que League of Legends et tout, ça me dépassait. Mais euh, quand ils, je les entendais parler, ils parlaient qu'ils étaient en Angleterre, ils avaient commencé en Angleterre tous ensemble. Ah, il y avait une etc. histoire. Il y avait une histoire, il y avait un truc, tu vois. Et c'était grave, euh, comment dire. C'était grave glorifiant de... qu'on t'appelle pour euh, rentrer dans, dans, dans une boîte comme ça. Et puis moi, je n'avais jamais vraiment travaillé. J'avais jamais travaillé à l'époque. Euh, J'ai peut-être jamais travaillé. Je travaillerais travaillerai peut-être jamais, je ne sais pas. Et euh, J'arrive à Eclipseia et je me dis, enfin, j'en parle avec ma mère et tout, et elle me dit, en vrai, ça ne te coûte rien d'essayer, sachant que ça reste, même s'il y, y, y a des directives, parce que dans ce qu'on fait actuellement, enfin, quand tu fais des vidéos YouTube dans ta chambre, tu n'as pas de directive. Tu fais ce que tu veux quand tu veux. C'est ça qui okay, est le, le petit... La valeur ajoutée. La valeur ajoutée. L'avantage principal pour moi, c'est ça, c'est de pas avoir de directives. Mais euh, tu as des directives à Eclipse A, mais ça reste quand même cool parce que tu fais ce que tu aimes. tu joues à FIFA, tu commandes. Tu vois, c'est pas. Pour moi, c'est pas un métier. Enfin, c'est un métier, mais c'est pas. Il euh, y a pire. Ouais. Voilà, je vais pas me plaindre de ce que je fais. Je pense qu'on peut pas se plaindre oui, là, de, de, de, de, de ce qu'on fait, toujours. tu vois. Et, euh, et donc quoi, ouais, j'arrive là-bas, je rencontre des gens et tout. En fait, moi, dans mon esprit, ma mère, elle me disait quoi Elle me disait, tu vas rencontrer des gens et tout que. Euh, Peut-être ça va t'ouvrir des ouvertures sur autre chose. Elle ouais, était très clairvoyante, elle a enrichissant de fou. Après, je suis arrivé dans une période. Et après, ouais, on a fait des radios libres, des trucs que je, je n'ai jamais fait, tu vois. Enfin, que, que j'avais jamais fait à l'époque. Et non, c'était franchement, une, moi, j'en retiens une belle expérience parce que je, je me souviens qu'on a beaucoup rigolé, un peu avec tout le monde. Et après, le problème, c'est que la société, ouais, elle est. Elle a pas tenu. Ouais. Elle a pas tenu. On est arrivé euh, sur la fin, quoi. Ouais. On est arrivé au. Peut-être. C'est. C'est ma faute. Je suis un chat noir, je sais pas. Non, frère, c'est Mais... pas ta faute. C'est pas d'infos. faute. <rire> non, c'est pas ta ouais, faute. Ouais. Ouais, pas des infos. Ouais, c'est pas ta faute. Ok. Mais genre, moi, je me rappelle à l'époque. Euh, tu... C'était comment la TV 1 T'avais des horaires T'avais des bails Ça sortait euh, Ouais, j'avais des horaires. Euh, j'avais des horaires. Je devais venir à telle heure, machin. Euh, ouais, des horaires comme de taf, quoi. Ça se passait mmh. Ouais, ça se passait. Moi, j'ai streams fait ce que je faisais et tout. C'était cool. Ouais, c'était cool. Il y avait une bonne ambiance avec les autres. Moi, j'ai le souvenir de Sneaky qui était un prof FIFA à l'époque Enfin, qui est toujours un pro FIFA je crois, Il joue toujours bien le mec. Les mecs ils jouent bien sur tous les jeux, ils s'arrêtent jamais d'être bons, c'est incroyable ça. Nous on n'a jamais été bons sur FIFA, mais eux, je sais pas comment ils font. Chacun sa constance. Euh... <rire> c'est à ce moment-là que j'ai compris, moi j'ai le souvenir, euh, je reviens sur Sneaker après rapidement, mais de Rocky, Rocky le champion du monde, mm -hmm. et voilà. J'arrive et je le rencontre pour la première fois, on discute un peu et tout, et je lui dis vas-y, euh, on fait un match. Et en fait je me rendais pas compte de la différence d'un joueur lambda et un joueur pro. Ouais. Genre moi dans ma tête, je jouais bien tu vois. Bah à la mi-temps quand il y a eu 7-0 j'ai compris que je jouais pas pareil que lui tu vois je jouais pas au même jeu <rire> C'était pas, pas la même manette, il y avait un truc Ouais 7-0 mi-temps je l'ai encore là Il y avait lui... vraiment 7-0 mi-temps c'est pas pour euh, C'est genre je euh, joue à fond genre j'étais comme ça comme un ouf <rire> Et bah depuis je lui parle plus quoi parce que <rire> il aurait pu... Ah, non, non, après, euh... <rire> la Hagra, ouais. est trop... <rire> c'est ce jour là que j'ai compris que je ne... je, je serais pas joueur e-sport Bien sûr bien sûr voilà. Donc reste dans ta zone et fais ce que tu sais faire entre guillemets Et ouais c'est ce souvenir marrant et en plus quelques mois après ça il gagne la, la Coupe du Monde, je crois. Ouais, c'est ça mmh. C'est sur FIFA 17 je crois cette année-là. N'hésitez pas à corriger, ouais. mais je crois que sur FIFA 17, il gagne la Coupe mmh. du Monde. Mmh. Euh, de, de... Incroyable. Et nous, on avait suivi ça de Eclipsea. On disait, ouais, il était là il y a deux mois, il, il a gagné la, la Coupe du Monde et tout. Incroyable. Et non, il y avait une bonne ambiance avec tout le monde, vraiment. Pas... Je n'ai je... pas de rappel de tension, quoi, que ce soit. Non. Trop les, cool. les, les, les petites tensions qu'il pouvait y avoir, c'était avec euh, la direction. Quoi. Ouais, moi, je me rappelle à l'époque, toi, t'étais full sale. Tu, tu, ouais hey, toujours. Et hey, hey, il venait, tu buvais tes shakers, mmh. tu venais avec ton sac de sport là, que tu portais à la main là comme ça. Hey, vraiment ouais. il avait un sac de sport en cuir à la main ouais. comme ça, il venait avec les bras ouais. et tout. Après j'ai rencontré Gibbs, ouais. Gibbs m'a dit tu vas à la salle toi Je dis ouais, et toi <rire> Il me dit ouais moi aussi je vais à la salle, on y va. Et on s'entraînait comme ça de temps en temps avec Gibbs, sympa aussi. Et euh, ouais non il y avait une bonne ambiance, moi je garde que des bons souvenirs de ça. Même si ça a pas duré longtemps, je crois que ça n'a même pas duré un an. Mmh. non dans mes souvenirs, c'était peut-être ouais, 6 mois. Ouais, c'est ce que j'allais dire, 4-6 mois. De toute façon, les bouchons sur le périphérique parisien, j'en pouvais plus. T'étais encore dans le 7-7 euh, ouais, J'étais dans le 7-7 tous les jours, les bouchons, les bouchons. Je me disais, bon, il me vire quand il me virent quand Ils me virent quand Et euh, bah, au final, je leur ai porté là, ça a coulé. Oh, le crossover bah. Jibs XP, putain là. Ah ça, ouais, les gens, ils le savent pas, ça, je pense. Parce que des fois, il y a des mecs qui me... Je sais pas, euh, je me souviens d'une anecdote d'un mec qui parle de Jeep sur mes streams. Et il dit un truc en mode, je sais plus ce qu'il dit, mais. Je lui dis, mais es au courant que Jeep, je le connais. Il dit mais non, tu connais pas Jib, il fait du quoi Il fait du Valorant Valorant ouais. Il dit mais si, je le connais, mais je le connais pas de Valorant, tu vois, je le connais dans la vraie vie <rire> Et ouais, c'est marrant quoi. Non, c'est vrai que le mec pouvaient pas se douter à l'époque, c'est vrai que mmh. vous étiez les deux gos muscu à l'époque, c'était... Mmh. T'as continué un petit peu ou bon ça Ouais, toujours, hein, je m'entretiens comme je peux quoi. Beau bon gosse, bon ah bon ouais. gosse, franchement énervé. Derrière, après euh, Eclipsia, tu continues pendant quelques années en solo avec ces concepts que tu avais posé, des 90, des 11 ici et là, des, des vlogs, notamment où tu vas voir des matchs de foot. Je vais voir des matchs de foot. Ouais, euh, je suis rentré dans la méta où bah, on step up entre guillemets. YouTube, ça marche toujours. Il y a toujours un peu d'argent qui rentre. Bah, On peut se permettre. C'est un luxe de fou parce que moi, je pense que sur YouTube, jamais j'aurais eu la possibilité de... Là, si je veux demain, euh, on va voir un match de foot. Euh, je sais pas, toi tu voyages de foot, tu, tu fais des voyages de foot aussi. Tu le sais, tu prends un billet d'avion là comme ça, du jour au lendemain. On peut se le permettre. C'est un privilège exceptionnel. Et je pense que les gens, quand ils voient ça, ils se disent mais ces mecs-là ont trop de chance. Tu vois, c'est pour ça que je te dis qu'on peut pas se plaindre de, de, de ce qu'on fait aujourd'hui. Carrément. Et ouais, je me dis, euh, je peux aller voir, euh, je peux allier ma passion à YouTube. Et les gens vont kiffer ça parce que ils... Ils vont pas se sentir au stade quand même, on va pas aller aussi loin. Mais moi j'ai reçu des commentaires graves touchants qui disaient genre euh, moi Péfut peut-être j'irai jamais au stade, mais grâce à les vidéos où tu vas dans les stades et tout, l'ambiance, le délire, et eh ben ça me fait quelque chose, tu vois. Et c'est grave valorisant quoi de, de recevoir des commentaires comme ça par rapport à ça. Parmi tous les matchs que tu as faits, c'est lequel peut-être que tu devrais citer Ou alors si tu veux, c'est si euh... peut-être une ou deux anecdotes. Ouais, Il euh... y en a qu'un en vrai. Hein. Vas-y. Mais en fait c'est un match si tu veux où il y a pas eu de match retour. Ok. C'est un match de ligue des champions, c'était Paris Barcelone 4-0. Et après je me rappelle plus, je crois que je suis tombé dans le coma entre temps ouais, ouais. et quand je me suis réveillé, on m'a dit il n'y a pas eu de match retour. Okay. Ouais, Donc point. voilà 4-0 c'était pour moi le plus beau match de l'ère QSI okay. depuis qu'ils ont racheté. C'était total football. Moi j'étais là comme un, comme un vraiment, je me souviens la veille du match, j'avais pas pris ma place, la veille du match, je pense à Messi, Suarez, Neymar au Parc des Princes, ils sont à 40 minutes de moi, je ne vais pas y aller. Je dis pourquoi je ne vais pas y aller parce qu'il n'y avait personne en fait qui, voulait aller, qui pouvait ou qui voulait y aller avec moi. Mm. Je me dis allez j'y vais tout seul, je m'en fous. J'y vais, j'étais à Hauteuil, je me souviens, j'y vais, je suis à l'échauffement, je vois Messiné, Mar Suarez. Après, on avait déjà des joueurs de fou au PSG, tu oui, vois. Oui, Mais ça oui. y est, j'allais déjà au parc, je connaissais déjà un peu. Mais je me dis, je peux pas rater un PSG Barcelone au parc comme ça, je peux pas le rater, j'ai la possibilité d'y aller, j'y vais. Et ouais, ça m'a marqué parce que les trois, échauffement que les trois. Ils ne calculaient pas les autres, ils jouaient à trois. Et tu vois que les mecs, bah, c'est des génies du foot, quoi. Tu les vois à l'échauffement, c'est facile, ils se font des transversales, ils contrôlent comme ça, contrôlent du dos, ils se renvoient. Incroyable, et je me dis euh, bon ça va être difficile ça ce être soir, ça, risque être ça chaud, va être ouais. difficile. Et au final le match se passe bien, on pousse, bon vous connaissez tous le match mais direct on pousse, on, on a des occasions et tout. Je me dis mais c'est incroyable ce qu'on est en train de faire. 1-0, 2-0, je crois 2-0 mi-temps, 3-0, 4-0, Di Maria, le premier but qu'il met, premier but. Je suis derrière la cage, je vois Di Maria, là, le coup franc il la met, mais truc de fou tu vois. Parce que moi dans mon esprit, j'ai tellement de respect pour les clubs comme Barcelone, comme le Real, etc. Genre rien que quand on a commencé à regarder le foot et moi à supporter le PSG, moi, j'ai commencé à supporter le PSG en 2006. Ouais. Moi, mon plus grand rêve pour te donner un ordinateur, c'était de gagner la Ligue. Ouais. Genre, jamais j'espérais même que le PSG jouait avec des Normal. champions. Je pensais que c'était pas possible. Toi, t'as supporté euh, le PSG, euh, celui qui était en crise hivernale tout le temps. Je me rappelle, c'était un classique du PSG. Crise ouais. hivernale. Crise en de temps. novembre, voilà. vrai ou la crise de novembre tout le temps. Tout le temps, le vraiment. Les vrai les, moi, vo les, non, vo les voitures rayées au camp des loges, euh, <rire> les menaces de mort. Euh, voilà, ouais, Roten qui sort dans le... Voilà, pour s'exprimer avec les ultras. Ouais, c'était une sombre époque, mais après, après j'ai pas eu des, que des bons souvenirs de cette saison parce que c'était dur mais rien que le, de se maintenir c'était une sensation incroyable quand même. Ah, non mes souvenirs alors que j'étais jeune tu vois mais je m'en souviens encore ça m'a marqué vraiment au fer rouge et euh, et ouais je, on parlait de quoi euh, du match eh Oui on, on, on passe de PSG Sochaux à de Sochaux PSG au Stade Bonal à PSG Barcelone Ligue des Champions avec Messi en face tu vois donc c'est un truc de fou l'évolution que que ce club a eu en, en si peu de temps et et ouais, non, c'est ça qui m'a marqué, hein. vraiment le 4-0 au parc. Ouais, non, je te et disais... Je es que... t'ai dit, je vais le vlog et tout, ouais. je vais essayer de ramener les euh, gens. Non, je crois que le PSG Barça, je l'ai vécu. Normal. Voilà. parce que j'avoue que le petit truc qui me dérange quand je fais ces vlogs-là, c'est que je profite pas du match. Normal. Mais bon... Je me sacrifie, tu vois. Je me sacrifie entre guillemets pour, euh, pour poster une bonne vidéo, tu vois. Bien sûr, le match, je le regarde, mais je vais pas le regarder comme. Euh, de la même tu manière. vois, moi, quand je regarde le foot à la télé, j'aime pas qu'il y ait des gens qui parlent autour. C'est limite, je regarde un film, quoi. J'ai besoin de me concentrer. Quand il y a des gens qui parlent trop, tout, couilles, ouais. ou des mecs qui sont là, et ils sont pas là pour le foot. Alors, reste chez toi, tu vois. Si tu veux manger des chips, tu reviendras demain. Et euh, non, je te disais, j'avais tellement de respect pour les clubs comme Barcelone que. Me dire que là, on allait taper Barcelone. Enfin, on était en train de les taper, en fait. Je me dis, mais c'est un rêve. Quoi. On ne en... peut pas taper Barcelone comme ça, Ligue des Champions, facilement. En plus, c'était 2017, deux ans avant. C'est la MSN, il roulait sur tout le monde. Mmh, c'était février 2017 et, et, et il a gagné en 2015. Ouais, c'était la Saint-Valentin, je m'en souviens. Exactement. C'était soit je devais aller... Euh, Mathieu Diffam. Voilà, j'avais... Ouais, Mathieu Diffam. Incroyable, j'avais le choix entre euh, aller au ciné, j'avais une copine à l'époque, je pense que c'est pour ça que ça s'est fini avec elle, parce qu'elle a compris que euh, ça prenait trop de place ce truc, mais je regrette tellement pas, parce que je pense que le film que j'aurais été voir ce jour-là, euh, il aurait pas valu ce que j'ai vécu. Euh... Non. Tu serais sorti du ciné, t'aurais vu 4 ouais, non. non mais je serais pas allé en hein, vrai, ouais. ça se pose même pas comme question, c'est logique, je serais pas allé au ciné hein, pendant un PSG-Barça. Mais ouais, très très gros souvenir celui-là, vraiment. Et parmi les matchs justement que ta vlog le Parmi quel... les matchs que j'ai vlog... T'es euh... à Bernabeu, t'es à Dortmund je crois, mm. t'es pas allé à l'Inter un truc comme ben ça J'ai été, oh, à... été découvrir le, le stade à Dortmund, toi, hein Ouais. parce qu'on m'en parlait, moi j'ai toujours entendu Dortmund c'est une ambiance de fou Fall, et, Stadien, et tout, ouais. il, faut que, il faut y aller tu vois. En plus c'était une belle affiche, c'était Inter Milan Dortmund et c'était un match de... Je te dis c'est un match qui m'a marqué, je me rappelle même plus du score. Si je crois que euh, Dortmund perd 2-0 à la mi-temps, ouais c'est ça je crois, il perd 2-0 à la mi-temps, il gagne le match 3-2. Exceptionnel. Ambiance de fou. <rire> Ça monte crescendo, tu sens 2-1. 2-2, tu te dis mais ils vont gagner le match carrément. 3-2. Incroyable. Ambiance de, ouais, ambiance de fou. Après un peu surcoté, je, je pensais tu vois. Un peu surcoté Dortmund. Je l'ai fait ouais. aussi. T'en as pensé quoi C'est vraiment énervé. Après peut-être j'étais pas positionné mais, au bon, bon endroit c'est pas non plus… C'est le... pas la, les bêtes qu'on dit quoi. Ouais. Après j'ai eu un autre souvenir, c'était euh, Dortmund-PSG. Et les supporters du PSG, pour moi, avaient éteint le stade de Dortmund. Ouais, Donc, ouais attends, euh... pour le coup, même moi, en tant que Lyonnais, je le dis, les supporters du PSG, sont à l'extérieur, ouais, ouais, à l'extérieur sont... en, en LDC, c'est quelque chose, quelque chose ouais. Par rapport à ce que les joueurs rendent à ces gens-là, c'est gens un peu triste. Ouais. <rire> non, mais c'est cool. vrai. Vrai. vrai, là, tu me parles d'un autre souvenir, je te dis, euh, bah, Real Madrid, PSG, une nouvelle humiliation. Bah, après ça, à limite, on a l'habitude, c'est même pas ça le plus grave, c'est de voir ces mecs-là ils se sont fait encourager pendant une heure et demie par des mecs euh, qui vont rester encore une heure et demie dans le stade après le match parce que tu peux pas sortir direct. Ah non, tu sors pas là. direct. Tu sors pas direct. Et, et ils vont pas les voir, tu vois. C'est un truc, euh, je sais pas. Tu vas même pas remercier au moins, tu vois. Tu fais un signe, tu fais un truc. Non, bah les, tu les mecs ils rentrent au vestiaire ouais. comme ça et ils vont nous dire euh, oui c'est la faute de l'arbitre, c'est la faute du machin. À un moment donné, c'est du foutage de gueule et je pense que c'est pour ça que la fin de saison a été plus ou moins compliquée pour les joueurs. compliquée pour les joueurs. On va pas les plaindre non plus. Il joue au PSG, là, quand il est bonne, ça va, on va pas les plaindre. Mais euh, parce que là, c'était un... trop, c'est trop. C'est vrai euh, que même moi, le... en tant que supporter, le, le tâche de gueule, c'est trop. Ne pas aller supporter, même si t'as subi une grosse défaite, ne pas au mmh. moins aller, tu vois, genre, aux mecs qui, qui ont fait 1000 km enfin, même mmh. plus pour venir te... Mais c'est des te... mecs qui vivent pour ça. C'est ça, est bye, ça bye, qui est fou. C'est que c'est des mecs qui vivent pour ça. Et les, les, les joueurs qui sont employés de ce club, qui jouent dans ce club, ils ne vivent pas autant le truc que eux, tu vois. C'est ça qui est fou. Mais bon. belle parole, belle parole, parole. Comme ça. Ça fait plaisir. En 2021, après avoir un peu stream quand même pendant le confinement, tu reprends sérieusement une activité que tu avais totalement arrêtée pendant plusieurs années, notamment après Eclipseia, euh, le stream où tu fais des revues de matchs, du react et tout, et ça explose complètement. Avant qu'on parle du fait que ça explose et que ça se passe bien en ce moment, pourquoi est-ce que tu as arrêté le stream après Eclipseia Pourquoi est-ce que tu n'as pas stream en 2018, en 2019, en 2020 Qu'est-ce qui s'était passé C'était quoi pendant cette période Je crois que je suis tombé amoureux. <rire> je crois que je suis tombé amoureux, ce n'était pas compatible, vraiment. Je veux pas dire que les femmes c'est une perte de, de, de temps et d'argent, mais c'est vrai que je crois, je, c'est un trou noir là ce que tu me dis. Pourquoi Je n'ai même pas la raison. Genre après Equipsia, en, en 2019 tu ne lançais pas de live par exemple Parce que peut-être je me disais... Genre euh... c'était juste pas dans ta mentale ce... Non, peut-être je, peut je me disais, euh... ouais je pouvais stream chez Equipsia, mais peut-être chez moi euh, ça marchera pas. Enfin, non, en fait c'est même pas une question de ça marchera pas, je sais pas, pas j'étais pas dans ça. T'étais pas conditionné par ça, t'étais plutôt Youtube dans ça. genre. Étais plutôt ouais, j'étais toujours Youtube en vrai. Genre c'était mais tout après je me plan rendais plan pas, plan. pas compte que Twitch commençait à monter en puissance et tout, tu vois. Donc ouais. Bois ta gorge, t'inquiète, ah, vas-y. Bon. Ah, ah. vas vas-y, vas-y, t'inquiète, y a pas de problème. En attendant, je regarde les rois du chat là, c'est c'est c'est pépère, dis, bois bois de l'eau, c'est important frérot. Donc euh, bah écoute si tu t'en rappelles pas, il y a pas de souci, mais donc du coup en 2021, tu reprends le truc sérieusement et tout, euh, avant de parler de genre de, du fait que ça ait très beaucoup fonctionné, genre pourquoi déjà De base, tu te dis tiens, je vais racheter un setup, on va se remettre à stream en perso. Malheureusement je me rends compte que YouTube euh, me bride de plus en plus et c'est pas agréable. Parce que moi, ce que j'aimais vraiment, euh, pour te donner un exemple des 90, c'est pouvoir caler de la musique, pouvoir caler des, des musiques au moment des actions, des paroles de musique au moment des actions, pouvoir caler des images de but. Parce que si je te fais un 90 et que je te le dessine, bah c'est pas un 90, tu vois. C'est nul. C'est triste, mais bon, c'est comme ça. Après, on n'a pas les droits. C'est triste aussi, mais bon, c'est comme ça. C'est le jeu et je me rends compte en fait. Franchement, euh, j'ai peut-être une dizaine de 90 que j'ai commencé, que je n'ai pas fini parce que je me rendais compte que je ne pouvais pas poster les clips, tu vois. Genre, t'essayes un petit Genre, peu Genre, j'essaye, mais ça ne marche pas, tu vois. Okay. Genre, des matchs... Euh, c'est lequel le plus marquant Je me souviens d'un... C'était Liverpool-Dortmund en Europa League. En 2015. Impossible de... 2015 ou 16, ouais. J'ai tourné l'image, je l'ai mis en noir et blanc, je l'ai... J'ai tout fait pour essayer que ça soit regardable. Pas possible de... Parce que c'est même, pas... hein. même pas une question d'argent. Parce que je dis, sur ces vidéos-là, je gagne pas d'argent. Il enfin, y en a quelques-unes qui sont monétisées, je ne sais pas par, par, par quelle magie, mais les trois quarts du temps, je pars dans l'objectif. Si je sors à 90, je sais que je ne vais pas gagner d'argent sur ce truc, mais je m'en fous. Mais tant pis, au, je moins, jeu, je sors au, un truc, au moins elle sort. Au moins les gens ont accès et peuvent la regarder. Mais là, on est arrivé à un stade où ça devient de plus en plus compliqué parce que c'est bloqué directement, tu vois. Ouais. Tu j ne peux pas. J'avais aussi une vidéo comme ça, un peu straight foot, où il y avait un petit extrait de Ligue 1 bloqué, bloqué dans, direct, le, ouais. dans le monde, direct. Mm -hmm. Genre, tu es obligé de le rogner, sinon c'est mort. Ouais, c'est ça qui m'a un peu pas dégoûté de YouTube parce que je ferai toujours des vidéos YouTube, c'est ça qui m'a conditionné qui et qui m'a lancé. Je kiffe toujours YouTube, tu vois, mais le fait d'être bridé à ce point-là, c'est plus frustrant qu'autre chose. Et je vois Twitch en fait, je vois Twitch, je regarde un peu des streams par-ci, par-là et tout. Et c'est pas du tout, moi je, je, vraiment pour moi, c'est limite un autre métier. Okay. YouTube et Twitch, je vois ça comme un autre métier parce que... J'ai passé euh, peut-être 6 euh, ou 7 six, six ans à parler à une caméra. Et en fait, oui, ok, il y a les commentaires YouTube et tout. Mais c'est pas pareil. C'est pas la même proximité. Et je passe à un truc où je me rends vraiment compte que les gens qui te regardent peuvent conditionner ton stream. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Enfin, en, en vrai, là, demain, je, je me sens capable de lancer un stream. Juste en regardant le chat, je sais que ça sera regardable, tu vois. Genre, on va, on, va, on va communiquer comme on communique toi et moi, tu vois. C'est. Et les, et les gens, je pense, aiment ce côté-là de Twitch, parce qu'ils se sentent un peu plus proches du, du, du streamer, en fait. Ouais, c'est plus terre-à-terre. ouais, c'est plus terre à Alors que YouTube, c'est plus distant, quoi. Je trouve, hein. Après, je sais pas... Ouais, c'est la euh... différence de format qui fait ouais, ça. Ouais, c'est la différence de format. Et du coup, ouais, non, c'est pas du tout le même rendu. Genre, quand je... Je dis pas que je préfère Twitch à YouTube, hein, mais c'est différent. C'est différent. Et c'est ça, du coup, mmh. le cœur de pourquoi tu as relancé ton stream en 2021, que ça faisait des Ouais, ça m'a donné envie. Et puis c'est vrai qu'il y avait toujours du monde, en fait. Enfin, même à l'époque, moi je me souviens, je tournais à 2000-3000. Je me rends pas vraiment compte des, des, des chiffres, mais on me disait, mais c'est bien, tu vois, 2000-3000. Et je me rendais pas vraiment compte, tu vois. Comment Let's go. Parfait. Nickel. Le Twitch Tracker, en fait, la barre verte. Dans là, ça euh... va dire que je suis pas régulier et que les gens vont me le jeter des, des briques. La, la barre verte, c'est ah. les moyenne et les barres ah, roses okay, ouais. c'est euh, le nombre okay. d'heures streamées. Bon, moi, les courbes, bon, les maths et tout, j'avais ah, bah, bah, Voilà, je te l'explique. Okay. Donc en gros, c'est pour illustrer ta reprise à partir de 2021. D'accord. Et le fait que, comme tu dis, il y avait du monde, tout ça, ah. euh, voilà. Et ouais, le, mo le, le monde appelle le monde et à force de stream, je commence à prendre goût au truc, vraiment. Euh, je commence à prendre goût et ça devient une routine et après, euh, après ça correspond au moment où je t'ai dit je crois je suis, je suis redevenu célibataire. <rire> je okay. crois que c'est ça qui m'a... Il y a eu la a... Soit euh, tu galères, soit tu fais quelque chose de ta vie tu vois. Et je me suis dit non ça peut être une bonne plateforme pour euh, proposer autre chose. et tu t'attendais à ce qu'il qu y, y ait autant de monde parce que frère des mois à 10 000 viewers moyen il y en a pas 10 en France qui font ça. Hein. Ah mais je me rends pas compte moi exceptionnel <rire> je me rends pas compte, bon, ouais, vraiment. Ah, mais est ce que tu t'y attendais au, au delà de ça euh, Je m'y attendais. Non, en vrai, ma base de, de départ, quand j'ai commencé les streams et tout, moi, je me souviens du confinement en fait. C'est le mm. qu confinement que j'ai vraiment commencé à envoyer. Je en crois. fait, as repris. Après, il y a eu mois de coupure et okay. tu as vraiment repris début, début 2021. Ouais. Euh, moi, je, ça, me, ça me plaisait déjà de, le peu. Enfin, le peu de monde, c'était déjà. Moi, je trouvais ça bien, le, le monde qui avait sur les streams et limite, des fois, je te dis, il y a plus de monde maintenant qu'avant. Forcément, parce que j'ai envoyé du contenu et tout. Donc, peut être, ça ramène du monde mais le chat est moins agréable à lire ouais. qu'à l'époque, tu vois. Ouais, vrai. Parce que dans les 3000 personnes, il y en a peut-être euh, 2800 qui vraiment apprécient ton contenu, tu vois. Ouais, ouais. Et ils vont pas te trash-talk à la moindre occasion, etc. Malheureusement, quand tu es, pas dans le, au du, du top Twitch, mais quand tu es sur le côté, il y a des gens qui cliquent, ils ne te connaissent pas ou ils ne... Tu vois ils ne connaissent pas ton contenu, donc rapidement, ils peuvent euh, commenter des trucs négatifs que les autres qui te suivent quand ils te connaissent de base, ils ne vont pas faire ça, tu vois. Genre des fois, il y a des commes comme ça, là, ils te font un peu chier quand il y a du monde et tout. Ouais, mais bah en vrai, moi, j'en joue. C'est-à-dire que je te dis que ça me fait chier, mais ça me permet aussi de rebondir en clashant quelqu'un et en, en clashant un viewer et machin. C'est le jeu, tu vois, c est, c est, c est... même les viewers, je pense, ça les fait rigoler. C'est vrai que un... des, des fois, par exemple, il y a des journées où tu es, es moins heureux que d'autres jours. Hein. Est, on est humain, il y a des jours où on est, on est forcément moins content que d'autres. Et des petits trucs, des fois, ils peuvent te monter à la tête alors que c'est... C'est comme un pote à moi, il m'a dit, mais tu te rends pas compte, 10 000 personnes, euh, c'est comme si là, il y a un stade de foot et il y a un mec dans les 10 000, il t'insulte, tu vas pas l'entendre, tu vois. Faut pas mmh. calculer en vrai, t'es es sur le terrain, tu... Non, un bel exemple. Ouais, et du coup, il m'a dit ça et j'ai dit, ouais. Bon, je continue, je continue à répondre malheureusement des fois à des <rire> commentaires qui me déplaisent. Mais j'ai l'impression que je vois que les mauvais en fait. Et à chaque fois les gens ils me disent Mais tu regardes que les mauvais et tout. Ben, je suis désolé, c'est mes yeux, je sais pas, ils choisissent que les mauvais. Ah, c'est et... même un peu humain, c'est ouais, pas, c est c est pas humain. ouf, mais c'est humain. Mmh. Hein. Mais après, je euh, pense qu'on a tous ce même sentiment. On reçoit beaucoup plus de, de, de compliments et d'amour, yeah, entre sûr, guillemets, bien de sûr. bienveillance que de. C'est vraiment 2% peut-être de, de mauvais commentaires et on s'y attarde malheureusement. On est humain, on s'attarde plus sur le mauvais que sur le positif, tu vois. Et bah faut remédier à ça. Et du coup tu fais quoi Tu fais tes petits réacts, tes petites reviews, tes petits machins, genre les dimanches soir les euh, Ouais, euh, à la base, quand j'ai commencé vraiment moi, dans mes souvenirs, c'était vraiment que le foot. Et après pareil, je me suis rendu compte, en vrai je peux parler de tout et rien sur Twitch quoi. Même des sujets de société, des fois ça part sur des, des, des documentaires n'importe. Moi j'aime beaucoup les, les faits divers, ouais. faits divers, faits criminels et tout. J'ai commencé à lancer ça, ouais, premier confinement. Genre, je leur dis, les gars, vous inquiétez pas, genre, faites entrer l'accusé, c'est une émission de ouf. Et ça, c'est une émission qui remonte un peu. Moi, je l'ai découvert très tard. Je l'ai découvert pendant ce confinement. Alors que euh, moi, c'est mon frère qui m'a dit, regarde cette émission, si t'aimes bien les trucs comme ça et tout. Et je me suis enchaîné, mais il y a peut-être 200, 300 épisodes, tu vois. Je me suis enchaîné pendant le confinement, tout ça. Je me dis, mais ça, en stream, c'est sûr que si moi j'aime bien, je pense il y a des gens qui m'ont accroché au truc, tu vois. Et après, ouais, c'est parti comme ça, où j'ai varié un peu, entre guillemets, le contenu. Tu fais quoi par exemple des ben Après tu m'as fait peur parce que as dit les streamers react ça marche plus mais Moi je me suis dit c'est bon J'ai je, je, jamais dit ça J'ai dit ils risquent ouais. de légiférer ça C'est pas la même chose Ils ont légiféré ou pas Pas encore non. non après moi je me... C'est cou... streamer react c'est un... un grand terme Je sais pas je ne saurais pas considérer dans quelle étiquette je me classe, tu vois. Je fais ce que j'aime, je fais ce que j'ai envie de parler, je réponds à un commentaire qui me plaît, ouais, qui me plaît pas, tu normal, vois, tu Non sais, mais Twitch, ce sera de toute façon jamais mort. Je dis juste, ça. ça en fait, c'est pas je dis, parce qu'en gros, il y avait mm. un article qui était sorti celui ouais, qui ouais. disait que Twitch, il risquait de peut-être mettre un bot, tu vois. Ouais, ouais, ah, ban ouais, Par exemple, tu regardes un truc avec droits de... du foot ouais, facile. Comme sur YouTube, en fait. Bam Ouais, un peu comme sur YouTube. Après, il y a toujours, Peut-être des vieux docu, ou alors des vidéos YouTube, ou des TikTok, ou des En vrai, tu verras toujours. il y aura toujours moyen de faire il y, a, chose. il y aura toujours moyen de faire quelque chose. Et puis même, il y a un truc qui est de plus en plus fréquent. Euh, et on l'a vu par exemple sur le débat présidentiel, mais il y a aussi des ayants droit qui vendent maintenant. Ça, ça j'avais vu ça. Tu vois as pas payé le, le débat euh... Non, j'ai pas payé. As pas payé J'étais pas au courant. C'était combien C'était 1500 euros. Bon, en vrai, on... ça sert à rien la politique sur Twitch. Non, ça sert ah, à rien. Bon, en vrai, c'est pas super cher. Ouais, ça va. Pour proposer un truc comme ça qui est là une fois tous les... Et surtout être dans les clous Ouais. Genre c'est Et t'as regardé un streamer en particulier qui l'a fait ou pas Et moi je regarde pas le débat présidentiel, ça m'a encore intéressé. Mais imaginons imaginons, petite question. Imaginons genre toi par exemple tu regardes quelques résumés de foot. Imaginons Sport, ils te disent ok demain t'as le droit d'utiliser tous nos résumés. Liga, FA Cup, Serie A, Bundes et tout. Contre, je dis une somme au hasard, genre 1000 euros par mois. Tu payes ou pas oui je paye je pense. Genre l'histoire ouais. d'être carré et en si, plus as Si je pas... suis sûr que je peux dormir l'esprit tranquille. Ah bon, tu dors l'esprit tranquille, t'as même vrai le droit de, de les, rep... les reposter en rediff. Ah bah là c'est encore plus beau ce que tu me dis. Bah oui, bien sûr je paye. Mais ah. 1000 euros c'est pas assez cher. Je pense non, bien sûr, <rire> bien sûr, c'est un exemple. C'est ouais, un ouais. exemple vraiment Non, clair. ouais, ouais, bien sûr. Euh... Ouais, ouais. Ouais. <rire> <rire> ouais, pas le choix. Au moins je dors mieux, tu vois. <rire> Ouais. Carrément, carrément. Mais, euh... mais non, Twitch, c'est un autre délire que YouTube en vrai. Puis il faut s'adapter maintenant. Il n'y a... Y a pas beaucoup plus de monde sur Twitch que sur YouTube, mais ça a explosé là sur quoi Les deux dernières années, peut-être Twitch. Carrément. Ouais, genre, ouais. je pense que les anciens, les premiers streamers, ils doivent câbler ouais, quand ouais. ils voient les audiences qu'il y a maintenant. Bien sûr, ça a pété en 2020 euh, grâce ouais. à tout ça. Et là maintenant, oui, c'est au top du top. Il y, y a quelques mois, tu as annoncé ton départ à Dubaï. Ouais. Euh, même si tu en as un peu parlé dans ta vidéo, etc., je vais quand même te demander pourquoi. Et maintenant mmh. que ça fait quelques mois que tu es là-bas, c'est comment un peu la vie là-bas Est-ce que ça te permet de nouvelles choses mmh. tu, découvres, tu sors un peu des sentiers battus sais C'est quoi mmh. Vas-y, on t'écoute. En vrai, moi, je suis toujours resté, dans, comme je t'ai dit, dans ma zone de confort un peu. Je ne sors pas trop de chez moi. Moi, je suis très casanier. Et ça fait que je me rendais compte que je tournais en rond un peu. Et encore plus, quand en fait, j'ai eu ma rupture avec mon ancienne copine, à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il me fallait autre chose, tu vois. Et en fait, j'étais parti justement là-bas en vacances à la base. Pendant 10 jours, je crois, c'était 10 jours. J'ai prolongé euh, 25 jours. Parce que genre j'aimais bien le délire et tout. En fait, moi, tu me mets du soleil et la piscine et la mer et une salle de sport et c'est moi bon, je suis content. Et j'avais bien aimé le délire. Et je me suis dit, euh, on a la chance de faire un taf. Euh, demain, même si tu as envie de partir faire ton contenu euh, en Islande, toi, tu parti où, toi Je suis allé en Estonie. En Estonie. Ouais, quand il y avait le confinement. Ouais. Ouais. T'as kiffé c'est exceptionnel. Voilà. Tant que t'as une connexion Internet, tu peux travailler partout. Tant que t'as la connexion Internet, et c'est ça qui est incroyable, parce qu'en en fait, tu te brides à rester à un endroit. Là, tu te dis c'est Dubaï, mais je, je me vois pas rester plus de deux ans là-bas. Ouais, carrément. Euh, Peut-être que moi, à la base des bases, en fait, j'aurais bien aimé aller euh, aux États-Unis. Genre, je me vois bien parce que je suis parti en... En fait, à chaque fois que je voyage, je me dis mais il y a trop de trucs à avoir. Il y a trop de trucs à voir, on ne se rend pas compte et moi ça je me suis rendu compte quand j'étais aux états unis peut-être pas le meilleur exemple de pays, peut-être il y a des gens qui non, sont… Non mais, mais chacun tu... découvre à sa manière. Mmh, voilà voilà. et c'est à, à ce moment là je me dis mais il y... y a trop de trucs qu'on ne connaît pas, on ne se rend pas compte Tu vois tant qu'on n'a pas voyagé. Et ouais j'ai commencé à voyager bah, justement grâce à ce que je fais sur internet, ça m'a permis parce que j'aurais peut-être jamais... jamais pu, je ne sais pas, mais un taf normal c'est plus… Peut-être pas de la même manière. Pas de la même manière et moins, moins souvent surtout. Et ouais, j'ai commencé à voyager comme ça, j'ai kiffé et ça m'a donné envie, je me dis mais ça me coûte quoi de partir un an à Los Angeles, un an à Dubaï ou un an, je sais pas, un autre pays, en Australie, tu vois, en Australie, il y a des bêtes qui volent et tout, ça me fait peur, ça, des <rire> trucs comme ça, j'avoue, j'ai du mal. Pourtant, la Gold Coast, mmh. c'est énervé, hein. ah ouais mais c'est extrêmement cher, l'Australie. Bah, ça, j'en avais entendu parler. Après, le SMIC, il est à quoi 3000 euros € Ah bien sûr, mais et à 000... toi, tu gagnes des revenus français, pas australiens. Ah. Mais bon après je connais tes pays, hein, tu t'es pas tard Tu m'as dit avant là. T'es que... ouais. putain avec ses payes, il vit ouais. même sur Mars. Hein. Ouais, avec euh, Elon Musk et toute la clique vraiment. <rire> mais euh, ouais, non, pourquoi se brider Parce que c'est surtout que pour l'instant on peut. On peut se permettre de faire ces choses là. Peut-être dans 3 ans on pourra pas donc. Euh... Et puis c'est surtout pour vivre des nouvelles expériences et vivre des trucs que je vis... C'est pas que je vis rien en France mais genre... Euh... Ouais non mais bien sûr. Tu vois, je, me, je, me... je découvre quand je voyage que... Il y a des choses à faire. Tu, tu vois. casses le quotidien comme tu disais, tu mmh. sors de ta zone de confort, mmh. tu découvres une autre culture, d'autres personnes, mmh. des manières de faire différentes et tout. Après, je vous dis pas que... Euh, demain faut partir vivre à l'étranger et tout parce que c'est quand même une lourde décision tu vois je, moi je suis en plein dedans et je me rends compte que c'est pas facile tous les jours c'est pas la vie elle est, elle est belle tous les jours non plus tu vois ce que je veux dire ta des famille elle te manque des fois t'as le cafard t'es tout seul être tout seul tout le temps à un moment donné ça te monte un peu au crâne tu vois et euh, après moi y a du monde qui vient me voir là j'ai deux potes à moi ils devaient rester dix jours sans rester un mois tu vois incroyable et parce que on, on, on, on, tu rigoles bien tu vois T'es avec des potes à toi il fait beau machin tu rencontres des gens tu parles t'as un bel rapport, lourd, tu vois Ouais, c'est pour ça qu'ils sont restés longtemps, je pense. Ah ouais. C'est peut-être parce qu'ils ne payent pas le loyer là-bas, du coup. Ouais, je pensais aussi c'est aussi un truc... Ouais. Euh... Je General, devrais me méfier Tu tiens une piste, tu tiens une piste. Je devrais me méfier de ces mecs. Des gens, ils profitent de... Ouais. Bon, ça, après, malheureusement... <rire> moi, j'ai le mois prochain. Ah, vas-y. Mais euh, toi, tu peux t'acheter l'appart. Parce que moi, ma Proprio, elle a un... Parce que je suis locataire, je n'ai pas acheté encore. Euh, ma Proprio, elle a un appart qui est deux fois plus grand. Genre elle m'a fait monter une fois. Tu vois l'appart que j'ai là, pour ouais. moi ça, je suis dans Vice City, genre vraiment c'est... <rire> ah. Je me lève le matin, je me dis mais qu'est-ce que je fais là Il y a un bug dans la, dans la matrice. Elle me fait monter pour signer des papiers. Et genre moi je, sais, je suis timide, je suis à la porte comme ça. J'attends, elle me dit comme, comme, comme. Je rentre, l'appart, je vois la Palme, euh, Palme joumera, genre, <rire> la, la vue sur la mer, comme ça dans, la, dans, dans le salon, il y a la télé à côté. Genre limite ton appart actuel, c'est une niche à côté. Ah après, je suis retourné dans l'appart en dessous, j'ai dit ouais en vrai, il est pas ouf l'appart là <rire> <rire> couillé un peu. Et euh, ouais. m'a <rire> Incroyable, oui. Incroyable. Maintenant que ça fait 6 mois que t'es là-bas, c'est comment un petit ouais. peu le, genre, le délire Ça va T'accroches T'es euh... cool C'est comme t'imagines En vrai, moi, ce qui m'a marqué de fou, et tous les gens qui, je pense, n'ont jamais été là-bas, vont se dire, ouais, il dit comme tous les autres et tout, c'est conneries parce que moi, je le pensais aussi. Tu vois, quand je voyais les, les influenceurs, même si j'aime pas trop ce terme, euh, de télé et tout, parce que je trouve qu'on... Nous, nous, on n'est pas similaires à ces gens-là, parce que ce qu'on propose, c'est pas, pas pareil. Non, différent. Et même les gens qui nous suivent ne sont pas les mêmes personnes. C'est pour ça qu'influenceur, j'ai un peu du mal, parce que moi, quand tu me dis influenceur, c'est... créateur ça, tu de contenu, c'est pas pareil. Et, euh, et donc ouais, qu'est-ce que je disais Je m'y perds. À Dubaï, et donc ouais En fait, ouais, euh, eux, ils parlaient tous. Oui, nous, on déménage là-bas pour la sécurité. C'est des conneries. On sait très bien, tu pars là-bas pour les impôts. Et ben, Franchement, pour vivre là-bas, mais, mais ça n'a pas mis longtemps. Ça a mis peut-être une semaine. La sécurité là-bas, si tu te dis, mais c'est dommage que ce ne soit pas comme ça partout. Si tu peux vivre, sans, je sais pas. Instinctivement, tu as toujours une petite pression de te dire peut être là, je sors dans la rue, il va m'arriver un truc. Tu vois ou je vais perdre un truc ou je vais. Il peut arriver un truc dans tous les cas, même là-bas, il peut peut-être t'arriver des trucs, tu vois. Mais pour te dire, là-bas, tu t as l'esprit léger parce que, bon, euh, la justice là-bas n'est pas la même, bien évidemment, qu'ici, tu vois. Et je dis pas qu'il faudrait que ce soit comme là-bas ici, hein. mais euh, non. T es, t es... Genre, t'es es vraiment safe. Genre, tu es, es, es, es safe. Tu es, es tranquille. Tu safe. Et même la semaine dernière, je te dis, il m'est arrivé une anecdote je perds mon portefeuille. Je perds mon portefeuille comme un con. sur... Je le pose sur la voiture. On s'est On arrêté pour prendre des photos, je sais plus ce qu'on faisait. On faisait les cons. On a la, le malheur de voir qu'il y a le ballon dans le coffre, on dit vas-y, on se fait des transversales. Je pose mon, je pose mon <rire> portefeuille sur le truc, on fait des transversales. Je sais pas, ça répond. Un euh, il, mon pote, il conduit, je réponds à un message qui me fait chier, je crois, et je remonte dans la voiture. portefeuille, il est toujours posé sur le truc, tu vois. portefeuille, forcément, première accélération, bah, il, est sur, il est sûrement tombé. Hein, c'est voilà. mathématique, je crois. C'est la, la physique. Ouais. Euh, voilà, c'est la physique. J'étais pas bon en physique, vraiment. Et, euh, et je me rends compte peut-être 20 minutes après. Euh, je me rends compte 20 minutes après, et je dis « Attends, mais t'as pas vu mon portefeuille là hein? ?» Je dis « Bah, et je regarde mes snaps, il m'avait pris en snap peut-être 10 minutes avant, j'ai le portefeuille dans la main. » Je dis bah « Attends, il y, a, il y a une phase là. » Il est là le portefeuille, il peut pas être ailleurs, tu vois. Il, il me dit « Ouais, peut-être tu l'as posé sur un trottoir, sur un truc, tu vois. » Je dis « Ouais, peut-être. » Et on retourne là-bas, par terre, rien. Alors que c'était une zone, vraiment était Mais 4h du matin, une zone, il y avait personne. » Je me mais en 20 minutes on a eu le temps, on a bombardé pour retourner quand même parce que j'ai beaucoup de choses dans mon portefeuille tu vois. Donc j'étais stressé un peu et je retourne là-bas rien, terre rien. Je me dis mais attends on a fait 2 mètres et je peux pas l'avoir perdu tu vois, je, de, je devenais fou. Et la voiture était un peu ensablée, elle était sale la voiture tu vois. Donc euh, il, il me dit euh, mais tu vas pas laisser sur la voiture. Il me dit parce que là si je fais une trace avec mon doigt on voit qu'il y a eu un truc qui a été posé tu vois. Il pose son téléphone ça se voit la trace. Et on tourne la tête sur le, le, fond, de la, le fond du capot tu vois et on voit la trace d'un portefeuille comme ça et avec qui glisse tu vois, <rire> ouais, bien sûr, je dis, bien bon sûr. Bah, il est tombé dans hein, le portefeuille et je suis comme même un ouf, je cherche partout et tout, je dis bon vas-y, euh, je pense que quelqu'un l'a ramassé tu vois mais je... moi on m'a toujours dit, le peu de personnes que j'ai rencontré à chaque fois, ils me racontent des histoires comme ça, ils me disent ouais mais non moi j'ai perdu ça, ils me le ramènent machin, il et... n'y a pas de vol tu vois, il n'y a pas de vol et le lendemain la police, ouais, on a retrouvé votre portefeuille, venez à telle adresse, c'est voilà. magnifique, c'est magnifique et ouais. Pareil, une autre anecdote de ça, ouais, un mec là, encore il y a deux jours, il me, il me raconte ça à l'aéroport. Il me dit Moi j'avais sa sacoche, je la perds dans une boîte de nuit, 15 000 euros dedans, euh, mon téléphone, je sais pas, il raconte un truc comme ça. Je me dis Mais t'es 15 000 euros quand tu vas revenir, ils ne risqueront plus par contre. Il Je suis revenu le lendemain, j'ai appelé, ils n'avaient pas fait le ménage. Euh, les mecs de la boîte me disent euh, Ouais, ouais, mais si, on n'a pas fait le ménage, si tu l'as oublié là, elle est là, tu vois. Il y va, la sacoche, elle est là, posée sur une banquette. Personne a touché, ouais. Personne a touché. Magnifique. Donc pense, ouais, non, c'est des petits détails comme ça qui font que c'est sympa, c'est sympa, de ce côté là en tout cas je trouve que c'est sympa, tu vas à la place, tu vas dans la mer 40 minutes, tu nages, tu as ton portefeuille, ton, ton téléphone, c'est inenvisageable in ailleurs, je pense ça. Grave cool, grave cool, grave cool, franchement. Mm. D'ailleurs, il y a un petit truc euh, au niveau de la vie de Dubaï, euh, juste après, j'ai vu ta chaîne YouTube, elle est un peu inactive depuis deux mois, du coup tu reviens quand ah, Je vais revenir là. T'as un truc Ouais, je vais revenir là. Non En vrai je devais sortir une vidéo sur Mbappé, <rire> j'ai écrit des trucs et tout et bah, malheureusement en fait comme mes potes ils étaient là, ils... je crois qu'ils me tenaient, ils me tenaient à la jambe tu vois. Ça veut dire, euh... non, en vrai, on passait tellement des bonnes journées et tout, on profitait que j'avoue je me suis pas attardé sur ça et là maintenant 11 minutes tardes Mbappé c'est bon, on sait qu'il a oui, prolongé tu vois. un peu tard. Là. Donc euh, non mais ça va sortir des trucs là cet été vraiment. Calme Ouais. Super. C'est quoi un petit peu tes projets Est-ce que tu comptes peut-être lancer de nouveaux concepts en vidéo ou en stream, des émissions peut-être Est-ce que ça t'inspire euh... un peu tout ça là, il se fait sur Twitch, ailleurs et tout, est-ce que tu voudrais avoir, tu sais, ton propre truc, mmh. genre mener le, le, la chose à un autre niveau, au delà des streamers mmh. donc, Ouais, bien sûr, des émissions avec euh, voilà, de la qualité comme ici, tu vois, c'est agréable, c'est différent, ça, tu proposes quelque chose d'autre aux gens, même avec des invités, etc. Bien sûr. Après là, euh, moi, tu sais, j'étais parti dans une optique, je commence Twitch, je vois comment ça, si ça monte un peu et tout, si ça fonctionne. Là, pour moi, je suis qu'au début, tu vois, j'ai encore euh, d'autres trucs à faire mmh. et d'autres trucs qui vont arriver très, très, très prochainement pas trop de spoil Non, ah, pas, euh... pas de problème. Rien que le fait que tu dises mmh, qu'il y a mmh. des projets, bah c'est mmh. carré tu vois. Ouais. Super. C'est lourd, c'est lourd. Euh, moi, j'allais dire, euh, t'as un peu répondu un petit peu tout à l'heure, mais genre, t'as une commu hyper active, on les voit ici. Des fois un petit peu troll. C'est beaucoup là. Hein. Combien, 10, 15 bon, euh, Je pense qu'on ouais. doit être, je sais pas, j'ai pas les audiences <rire> sous les yeux. J're, j're, j're, j're, quand je stream, regarde pas les ouais. audiences en général. Mais euh... Comment est-ce qu'on gère un peu le fait d'être comme ça, très, très, très, très suivi euh, Ça a du bon Est-ce que des fois, c'est un petit peu relou Est-ce que même de temps en temps, dehors, quand t'es en France, mmh. des choses comme ça, est-ce que ça peut être... Comment tu le vis Je crois que c'est parti en couille là, avec la méta Twitch, parce que <rire> j'ai vraiment commencé à augmenter un peu en stats, entre guillemets, sur, quand je, depuis que je suis à Dubaï, là. Et j'ai l'impression que ça me reconnaît un peu plus qu'avant encore, tu vois. Je me dis peut-être que c'est encore une... Parce que Twitch, en fait, ça te ramène des gens euh, qui... La commune foot, genre moi là, en fait, pour te donner un exemple, moi j'ai jamais vu des meufs qui me suivent. Ok. Bon, il y en a toujours quelques-unes, parce qu'il y a quand même des meufs qui regardent du foot, tu vois. Mais c'est vraiment peut-être euh, 4-5% à les max. Depuis que je suis sur Twitch, euh, je vois qu'il y a beaucoup plus de filles qui s'intéressent parce que tu proposes du contenu différent qui peut potentiellement intéresser une autre commune tu vois. Et pourquoi je parle de femmes, je sais pas. Tu ouais t'es demandé pour... comment est-ce que tu gères, le fait d'avoir de plus en plus ouais. de monde qui te suit, euh, moi moi en fait très je, actif, fait... Moi, je m'en rends pas compte sur Internet. Les chiffres et tout, ça me parle pas. Ça veut dire... Euh... Enfin, tout ce qui est sur Internet, moi, je sais que c'est que du virtuel. Ouais. Donc, tu me dis euh, oui, tu fais euh, 10 000 viewers et tout. C'est bien, tu vois. Mais après, dans la vraie vie, euh, je sors dans la rue, je suis tranquille, tu vois. Ouais, sauf que du coup, maintenant, ouais. c'est un peu moins tranquille, ce que tu disais. <rire> <rire> <rire> ben après, moi, c'est ce rapport qui... Est... Est... Ça me gêne un peu, genre. OK. Ce rapport-là... Euh... Après, il y a des gens qui réagissent normalement, tu vois, il y, y a des gens, tu as déjà croisé des gens, tu vois les réactions qui sont différentes en fonction peut-être de l'âge, etc., les réactions ne sont jamais les mêmes. Tu peux avoir un mec, euh, pour donner un exemple, je sais plus, euh, quand je suis revenu là, j'ai croisé un mec, genre, il m'a vu, il a fait ça comme ça, il est parti, tu vois il s'est pas arrêté ou il a pas eu une réaction euh, exceptionnelle tu vois ah ouais. mais il y a des gens as l'impression euh, ils te croisent ils ont vu Zlatan mais doucement tu vois tranquille je juste... ça te met un peu mal à l'aise fais... ceux qui rient ouais moi ou... ça me met plus mal à l'aise qu'autre chose tu vois mais après je prends du recul et je me dis euh, le mec il t'a toujours vu derrière son écran il se dit euh, j'ai pas l'occasion de le voir là euh, au milieu d'une ville perdue euh, je sais pas où dans le 78 tu vois donc je peux comprendre aussi mais euh... ouais après, idoler des gens et tout, c'est pas trop mon délire, j'avoue. Idolâtrer des gens. Et, idolâtrer fait. des gens, ouais, c'est pas... À part, ouais, même les footballeurs, encore. Tu vois, je, je peux rencontrer des footballeurs et tout, ça va pas me... À part vraiment des joueurs, vraiment pour qui j'ai de l'affection, tu vois. Ça me parle pas plus que ça, tu vois. Ouais, toi, mm. tu restes sur le côté, ça reste des hommes. Ouais, ça reste des hommes, ouais. ouais. Mais après, j'avoue, depuis que j'ai rencontré Zach, je suis un peu... C'est quand même ça. On peut prendre une photo. <rire> On peut prendre une photo. aussi. Je, je ne reste qu'un homme. Vas-y. Mais ouais, non, mais après... Blague à part, c'est cool parce que c'est là vraiment que tu te rends compte que les gens qui te regardent sur internet c'est des vraies personnes, c'est pas juste des chiffres ou des trucs, il y a vraiment des gens qui, qui suivent quoi, c'est là que je m'en rends compte, c'est dans ces moments là que je m'en rends compte, genre ouais il y a des gens qui te regardent en fait, euh, Père, qui tu te veux, connaissent. Tu ouais. vas aller à la PGW ouais. ou pas Non moi ça me dérange trop <rire> ces trucs là je te jure, les gens la ça me dérange... ouais. non, ça... Ah, ouais, ils vont la refaire parce que ça fait combien de temps qu'ils l'ont pas fait là Ça faisait depuis 2019. Ça dépendra des mails, hein, comme Fulglori, je te dis, ça dépendra vraiment des mails. <rire> si les mails vraiment sont intéressants, peut-être. Ouais, je peux te dire que c'est intéressant là. Je ouais. peux te dire, déjà en 2019, c'était intéressant. Okay. W. on mangeait bien. Mmh, ok. <rire> Euh, on verra mais on en parlera, on, on en parlera autour d'un euh, turc, un turc, quoi, un vrai, un tuer, un ouais. turc il m'a dit on va aller au turc, il m'a fait ça, on va aller au turc, je me suis dit mais attends ton kebab il est comment toi euh, au turc En fait si tu c'est pas un kebab, en gros c'est une sorte de, de grill sur Paris tu vois, mm. et en fait il, il te fait des grandes assiettes genre grosses, genre larges comme ça, et en fait c'est des assiettes avec tout ce qu'il y a dans un kebab, mais des trucs en plus aussi tu vois, genre c'est pas, pas un kebab juste décomposé, c'est pas une simple assiette kebab, mais genre c'est vraiment énervé. Tu vois pas, je suis en train de mourir de faim là. Frère j'ai trop faim. J'ai faim, genre je suis blanc nuit je vais un tour te lâcher. Donne le nom. Je vous donnerai le nom, mais je vous donnerai le nom dans la story de PFUIP. Parce que si je vous donne maintenant, je vous connais dans une heure, il y en a il mais Non, t'as cru, on est tag ou quoi, ah. hein, tranquille. Vu est une ah. Ah, ça tranquille. Ah. Je vois que c'est une... ça s'appelle FND, je crois. FND Grilla ou ça, ah. 15, ça, machin. C'est okay. exceptionnel. J'ai hâte. Du coup, on va y <rire> ouais, le dire. bateau. D'ailleurs, <rire> <rire> en parlant un petit peu pour rigoler, c'est une question que j'aime bien poser en ce moment aux gens qui viennent me voir tu penses quoi en ce moment un peu des réseaux sociaux twitter tout ça machin et genre des, des, des polémiques qui peut y avoir des, des sujets des trucs machin t'as un avis de temps en temps est-ce que tu trouves ces casse-couilles ou tu t'en bats les couilles euh, je crois j'en parle souvent en scrim je dis euh, en fait avant moi j'étais vraiment tout le temps sur twitter tout le temps sur euh, ouais, twitter surtout tout le temps sur twitter parce que je sais pas j'aimais bien le délire mais de plus en plus je vais de beaucoup de moins en moins sur Twitter. Par exemple, aujourd'hui, je crois que j'ai même pas le souvenir d'y avoir été euh, plus de trois fois dans la journée. Alors qu'à l'époque, euh, tu, tu, tu squattais ouais. sur Twitter. Ouais, tu... Ça scroll et tout. Ouais, ah, voilà, ça scrolle toutes les toutes les dix minutes. Et je sais pas l'ambiance, mais après, c'est peut-être parce que je sais pas, je vieillis ou c'est peut-être ça aussi, tu vois. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux, c'est spécial. Encore une fois, euh, si aujourd'hui je faisais pas ce que je fais, je vois pas trop l'utilité que j'aurais à être sur les réseaux sociaux. Euh... Genre, c'est quoi, c'est quand tu vas dessus, tu t'en tires plus de négatifs que de positifs ouais, ou, les... ou alors les, ou alors même des fois, c'est des polémiques balourdes. Tu trouves, c'est les Ouais, ça genre pas, je sais trouve... pas ça de moins en moins intéressant et ouais c'est des polémiques mais tu vois les trucs l'autre qui va dans des mosquées pour faire des trucs comme ça tu vois tu vois ça allumes ton téléphone c'est pas pour avoir la démon en vrai tu allumes ton téléphone pour être tranquille ou voir des trucs qui vont te faire rigoler à la limite tu vois tu vois tiktok à la limite je suis plus sur tiktok que twitter maintenant parce que tiktok ça me fait ouais ça me fait plus rigoler twitter aujourd'hui tu rigoles de moins en moins enfin moi je rigole ouais j'ai pas trop le souvenir de si a toujours des mecs marrants sur twitter c'est vrai qu'il y a des cracks sur twitter mais c'est moins, moins qu'avant, tu vois. C'est un rapport avec ce que, que tu disais moins par moins rapport que... à l'humour que tu pouvais avoir en 2015, que tu pourrais peut-être un peu avoir maintenant Enfin, moins... Euh, ouais, c'est possible en vrai. C'est vrai qu'après, on peut comprendre que là, on est dans une autre époque, donc on peut peut-être potentiellement... Mais après, c'était la guerre à l'époque. Oui, je crois que tu t'en souviens. Bien sûr. Ouais, c'était n'importe quoi, c'est pas comparable aujourd'hui. Mais ouais, peut-être on vieillit, je sais pas en vrai. C'est aussi pour ça que je déteste mmh. le remontage de tweets, moi j'ai toujours détesté mmh. ça. Genre, je trouve vraiment que c'est une activité de merde, tu vois. Bah après, c'est des gens qui galèrent, quoi. <rire> Tu vois, moi je trouve que ça compare des époques qui sont pas pareilles, avec des gens qui entre temps en plus ont pu évoluer, tu vois. Genre... Mmh. Moi j'ai jamais aimé, je trouve que ça m'en dit plus sur la personne mmh. qui le fait pour essayer de s'amuser ouais. et de genre chercher des ah oui, les gens. Ah oui, c'est un truc de fou, de taper des mots clés, des mots clés en plus qui sont pas forcément euh, bons, tu vois. Mmh. On va pas se mentir, taper des mots clés bons, euh, qui sont mauvais, qui sont négatifs à côté de, de personne, pour pourquoi faire en plus, tu vois. Les mecs, quand vraiment ça, ils se que... Que... Ouais, ils sont contents. ils sont contents. C'est des petits groupes comme ça, ils sont à plusieurs, ils se disent « Ouais, vas-y, on va aller casser les couilles à lui, à lui. » Et je sais pas, après, chacun ses passions, tu vois. Heureusement, il y a des gens qui ont des passions différentes de ça, tu vois. <rire> ouais, bien sûr. Bah, 95% des gens. Forcément, forcément. Je... On va finir gentiment. J'ai une petite question comme ça, où tu as déjà dû t'exprimer en live et tout, mais bon, je me, mmh. je me permets. Quel est ton avis sur euh, la, la prolongation du BAP et sur les mecs du PSG qui ne veulent pas partir et qui ne font que de le dire ces derniers jours, comme Paredes, Icardi et compagnie Franchement, on en parlait là encore tout à l'heure euh, au coiffeur. On en parlait, on disait que j'étais en train de me dire, mais les gars, parce que là on parlait, je disais, ouais, Zidane, pas Zidane. Euh, si Zidane n'y vient pas, moi, ça ne m'étonnerait même pas qu'il garde Pochettino, qu'il garde les. Paredes, il va rester apparemment, j'ai vu au ouais, moment où on parlait. Il a dit qu'il voulait rester. Mais bien Cardi sûr qu'il rester. Hier qui aujourd'hui, quel joueur de foot ne rêverait pas de jouer au Paris Saint-Germain parce que les joueurs de foot aujourd'hui, euh, bon salaire, t'en branles pas une. Euh, au PSG, c'est la, la, ville, la ville lumière. Quand t'as un peu d'argent à Paris, c'est bien d'habiter à Paris. tu vois. Ils, habitent pas, euh, ils habitent pas à Saint-Denis, comme dirait Thierry Henry. Tu vois. Ils vivent pas le même Paris ah, que les autres. Ils vivent pas <rire> le même Paris, ouais, oui. Paris, c'est lourd quand t'as du bif de teco. Je sais plus c'est qui qui dit ça. Mais ouais, non, bien sûr ils sont bien à Paris, la elle est bonne, les mecs qui font de la merde. Je, je crois qu'ils avaient, juste après le Real, après je sais pas si c'était faux ou pas, apparemment il y a eu une réunion en bord de terrain, Leonardo était venu. Là, il dit eh, "Les gars, on se remobilise pour la fin de saison. Vous inquiétez pas. Mais comment ça, vous inquiétez pas Tu T es au courant de ce qu'ils ont fait encore là Je sais pas, ça me dépasse. Après, ça fait un moment qu'on dit qu'il va y avoir du changement. Donc, on y a cru, on y a cru il y a quelques années. Le changement radical, en tout cas, il a toujours pas été fait. Le ménage entre guillemets n'a pas été fait. Et... On espère, on espère que là, ça va, ça va bouger, il va y avoir un truc, tu vois. Déjà, quand je vois qu'un mec comme Icardi, il se permet dans la presse de dire euh, « Non, euh, je vais rester deux ans à la fin de mon contrat. Il, il est au courant des performances qu'il fait et qu'il qu ne joue même pas, en vrai. » Là, j'ai vu un tweet, bah, tu vois, en vrai, on rigole quand même sur Twitter. Un ouais. tweet marrant d'un mec qui disait euh, « On va revivre les moments chauds que, que Icardi a fait cette saison au PSG. » Il y a six photos de barbecue, de grillade on le voit, euh, griller de la viande. <rire> il y a et... un but contre l'OL aussi, j'aime bien le sub. Mais, mais comment c'est possible Ouais. Mais ah c'est vrai qu'il nous a bien entubés lui quand même, parce que moi même moi je croyais en lui, hein. dis, quand il est arrivé et tout, je me dis mais attends lui c'est un finisseur, c'est un buteur, tu vois, tu... ok il redescend pas, il participe pas au jeu, mais hey, Neymar, Mbappé et tout, Verratti ils vont le, le, le servir, il aura juste à mettre son pied, tu vois, parce que c'est un finisseur, et les six premiers mois qu'il avait fait quand il est arrivé, je suis en train de défendre Icardi, j'ai envie de me tuer, là. Euh, les six premiers mois qu'il fait quand il arrive, dit, il, il ils fait sont le bons. job, tu vois, ils sont bons, ils sont bons. il met quand même Cavani euh, qui est une légende du club, il y en a qui sont pas d'accord avec ta vie mais ça reste une légende du club en tout cas, euh, oui c'est une légende du club, moi je le Si Carvani est pas une légende du club, même qui, moi je suis pas qui, pris un, ah voilà euh... Qui est, -tu, est -tu une légende du club Il met quand même Cavani sur le banc, tu vois il arrive, il fait, il fait le taf. Après c'était peut-être ça, il avait besoin de concurrence, je sais pas. Parce que c'est vrai que là il a même plus de concurrence en vrai. Enfin sa concurrence c'est quoi Je sais pas. Il joue plus quoi. Le mec joue plus, il est... on l'a acheté 60, combien 60. Franchement je suis pas comptable mais j'imagine déjà, 60 millions ce mec euh, pour faire ce qu'il a fait après. Et il veut rester. C'est-à-dire qu'il n'est même pas objectif avec lui-même. Lui, il pense que ce qu'il fait en ce moment, c'est correct. Ah, il est être dans une mentale en mode je, je, je respecte mon contrat ouais. jusqu'au bout. Ben c'est vrai qu'au PSG, tu vois toujours les mecs qui veulent prolonger un an de plus. Hein. Euh, moi, j'ai des sources qui m'ont dit que Di Maria, il aurait payé pour rester encore au PSG un, un an de plus. Tu vois. Là, le PSG l'a laissé partir. Après, Di Maria, pas le pas celui sur qui je tirerais le plus, euh, loin de là. Mais euh, ouais, il faut faire un ménage sur certaines têtes, en tout cas. Parce que là, c'est trop. Tu vois, j'étais heureux, j'allais manger. Tu me reparles d'Icardi, tu me parles de Paredes, Herrera, touche 8 millions l'année. je Draxler, Kurzawa. Draxler, ça fait 6 ans. Kurzawa, il est encore au PSG Il reçoit des fiches de paye du PSG, Kurzawa. Je sais pas si on se rend compte, même lui, quand il reçoit les, les fiches de paye, il doit se dire Mais attends, ils, ils, ils m'ont oublié, tu vois, c'est pas on possible. On le braco. Ouais, vraiment, c'est même plus un braco, là, c'est trop. 9 Et... minutes de même pas champion de France. C'est ouf, il est pas champion de France. Je sais pas si on s'en branle un peu, je pense. Mais bon. Ouais, non, c'est fou ce club. Ça me brûle, putain. Après, faut pas tout mélanger aussi. Comme je disais, il y a des gens qui se trompent aussi de colère. Le Qatar a apporté quand même des grandes choses à ce club, tu vois. On ne peut pas cracher dans la soupe. C'est pour ça que je crache pas sur euh, je ne crache pas sur le Qatar, ce qu'ils ont apporté au PSG. Parce qu'il euh, y a encore dix ans, jamais j'aurais espéré que mon club gagne son dixième titre de Ligue 1. Et ça le célèbre même pas, tu vois. Genre, c'est inconcevable. Donc, euh, non, il n'y a pas que du mauvais, mais il y a des choses à régler, quoi. Et tu penses quoi de ces clubs qui tentent un peu des trucs euh, sur Twitch, etc Genre par exemple l'OM qui diffusait ses matchs ouais. Co, le PSG qui fait des petites euh, conférences mm -mm. de presse, des fois il y a Arsène, mm. tu vois, ils font des ouais. trucs. Tu penses quoi un petit peu de ce genre de délire C'est pas mal, c'est cool ou toi tu préfères peut-être les clubs plus réguliers qui font genre limite des fois rien, tu vois euh, bah en vrai c'est la nouvelle génération, ils voient que les réseaux ils marchent, euh, c'était sûr qu'ils allaient aller dessus à un moment, tu vois, pareil pour la télé, et, bah, BFM ils sont sur Twitch, euh, c est, c est... Ils, ils se rendent compte en fait que sur internet y a du trafic quoi, peut-être qu'un trafic qu'ils ont même plus à la télé, donc euh, c'était prévisible, ça me choque pas plus que ça tu vois. Et c'est bien fait toi tu penses, c'est cool ou genre bof, bah, c'est bien... juste la suite logique des choses C'est bien fait, après euh, moi je t'avoue qu'on re... regarde les matchs, donc euh, on... si le jour où tu me dis le PSG va diffuser ses matchs sur Twitch, ah euh, oui je vais regarder sur Twitch tu vois. Mais là, à l'heure actuelle, euh, regarder en live texte, c'est... Ou des pré-lives et tout ça, tu ouais, voilà. genre tu t'en fous. Ouais. Ok, très bien. Bah écoute, sur ces quelques mots, on arrive à la fin et on l'aura enfin, mmh, enfin fait On l'aura enfin fait. On l'aura enfin fait. Si tout va bien, dans 5 ans, si on est à moins qu'on soit à la retraite, peut-être on sera à la retraite. Non. Mais si on n'est pas, c'est vrai, on doit continuer encore 10 ans. Dans 5 ans, on se retrouve et... Mais remets pas du Nike, t'as remis... Non, on est... on est vraiment... On s'est même pas dit Nike, Nike. Il me disait... Ah, moi, je suis un Yankee, Bah je suis un bah ouais Nike, non, franchement, je suis très content de l'avoir fait mon gars. Moi aussi, merci d'avoir pris le temps euh, des menus, tout ça, machin. On n'avait pas réussi à se capter au début, mmh. mais on a enfin. Non, bon, ça, avec, à faire. On allait, c'était qu'une question de temps, non, ouais, que de toute façon. Il n'y avait pas de souci là-dessus. Je suis très, très content. J'espère, vous, les viewers, que vous avez kiffé. Si vous venez d'arriver ou que vous êtes arrivé à la fin, bah, le live va se couper dans quelques minutes, mais Rediff Twitch sont gratuites. Donc si vous êtes vraiment, euh, ah oui, toi pressés... t'es pas, es pas comme les mecs qui mettent de Rediff payantes, genre. Euh... Non, pas, je pas non pas de... moi je suis, je suis d'accord. Tu devrais mettre les Rediff payants, Non, t'inquiète. Je sais que ça ramène beaucoup, mais les Rediff Twitch sont gratuites et ça va sur YouTube dans la soirée. Donc sur YouTube, ça sort vers 21-22h avec les timecodes et tout. il ah, y a un mec qui, qui est au charbon là. Ouais, ah ouais. c'est Hugo. Mais sinon, avant, c'était okay. moi qui le faisais. Ouais. Bah, merci Hugo. Dédicace à Hugo <rire> qui va le faire et qui va être cool. J'espère que euh, ce libre que vous attendiez avec euh, grand plaisir, bah, j'espère que vous avez kiffé, que vous avez passé un bon moment. Merci encore une fois à Péfute d'avoir euh, pris le temps de. C'est passé dire. vite, hein C'était bah, 1h20-25 quasiment. C'est passé trop vite. Super, ça fait super ouais. plaisir. J'espère que ça vous a fait plaisir et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. On sera avec Cyprien à mardi prochain. Ciao, ciao Joli